Dans cette vidéo, on va parler de RBG, on va faire de l'analyse d'un œil du cyclone à environ 2200 de MMR et pas avec n'importe qui. Surtout, on va se faire analyser notre partie par un mec qui s'y connaît énormément. Il s'appelle Widios, il organise entre autres la RBG League, tu as peut-être eu l'occasion de voir avec Kusa. Donc il a une chaîne Twitch, il a une chaîne YouTube, je t'invite à aller directement cliquer sur l'un et sur l'autre et t'abonner si t'es intéressé par le contenu PVP et également par le contenu RBG. Il fait de nombreuses vidéos sur le RBG où il explique un paquet de chose, ce mec a une XP monstrueuse, il est super bienveillant, je te laisse profiter de la vidéo, du coup, dans cette partie, il va analyser la partie de l'œil du cyclone, donc je vais lui expliquer un petit peu, euh, voilà, nos prises de décision, pourquoi on a fait ça, dans cette partie-là, moi, je suis le voleur, je suis sur une base, et bon, euh, voilà, tu vas voir, euh, j'attends une bonne partie de la partie, et on a le point de vue d'un DH qui est un des mecs de notre équipe qui s'appelle d à l'heure actuelle sur le jeu. Je te laisse profiter. Bon à toi, kiffe bien. Et yo le club, on est reparti pour une nouvelle vidéo concernant les analyses de RBG. Et euh, aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis accompagné euh, de Naxi. J'ai failli dire ton pseudo <rire> dans tous les sens. <rire> J'ai failli dire encore ton pseudo à l'envers. Euh, Naxi écoute vas-y je te laisse te présenter. Yo, yo, yo. Bon, bah, du coup Anaxi, hein, je fais également des, des petites vidéos sur le contenu HL de World of Warcraft sur la chaîne. Et là, du coup, on est sur une session de RBG avec euh, la team de Magilk, donc de Alter Time. On est à 2200 de MMR et <rire> Widios nous propose d'apporter son expertise. Donc, c'est pas facile, mine de rien, le RBG, il y a pas mal de maps où c'est pas forcément très clair de savoir quoi faire. Donc, euh, bah, je suis très très, <rire> j'ai trop avide, je suis trop hypé, je suis trop euh, preneur de tous les retours que tu pourras nous fournir. Sachant que, bon, du coup, on a une composition, comme tu l'as pu le voir, avec de r -Sham, avec un Disco, donc on n'a pas de Hpal, <rire> ouais. Bon, voilà, on va parler un peu de la compo, mais c'est pas forcément opti. On a euh, beaucoup de joueurs qui essaient de bien faire, de bien suivre les directives. On a un, un Red Leader qui est quand même pas mal expérimenté, mm -hmm. mais il euh, y a encore une marge de progression qui est, euh... <rire> qui est assez phénoménale. Ok ok, bah, euh, alors comme, comme je disais, euh, comme, comme il l'a dit très justement au début, il a une chaîne Anaxi Gaming, n'hésitez pas à aller voir, il fait du contenu euh, HLPV, mais aussi un petit peu VP, PVP de ce que j'ai regardé, tu avais fait une vidéo sur les guides, sur les addonés, ce genre de choses, je mettrai le lien en description de toute façon, et euh, pour revenir sur la compo rapidement, avant que je lance la vidéo, c'est sûr on n'a pas, pas affaire au team Tryhard qui joue à 3K, là vous voyez tout de suite, on a deux Airshams, euh, un DHDPS, ce qui est extrêmement rare dans la méta actuelle, donc une grosse composition avec quatre corps à corps et, et du coup euh, deux distances. Même si là, je pense qu'il y a un Guardian qui va passer. il y a un DDH qui va passer Guardian ou je sais pas s'il va desch en enfin, Def en, en Boomy, ce serait un peu la surprise. Euh, et du coup, ben bah, je propose qu'on qu qu soit parti. Hein. Yeah, parti. Donc, en euh, effet, hein, du coup c'est un des Boomy qui passe euh, Guardian Ok, c'est ça. Vous avez donc un Boomy qui passe Guardian. Je me disais, et comment ça se passe au niveau de, de du choix des des deux côtés euh, Genre qui pas Def ou qui défoule bah, le généralement, rogue défou. moi, mais, Là, dans cette cas-là, euh, généralement, on va faire rogue contre rogue et, et guardian contre guardian, mais en vrai, whatever. Euh, on n'a okay. pas besoin de, de fort. Alors, oui, on ne l'a pas précisé, c'est vrai, mais toi, tu es le rogue, du coup, dans la game. Anexiva, hein. on le verra. Euh, ouais. C'est le rogue qui, qui est ici, euh, qui m'accompagne aujourd'hui. Hein. Donc, euh, ok donc, pour l'instant, c'est alors vous essayez de faire rogue-rogue et guardian contre guardian il y a une raison particulière à ça ou pas du tout il euh, n'y en a pas, moi je sais que je préfère taguer un Rogue qu'un Guardian, mais euh, en fait il n'y en a pas spécialement. Euh... Ok, donc c'est juste que tu es plus ouais. à l'aise contre un Rogue et euh, au moins, voilà quoi. Ouais. Ouais. Ok, ok, ok ça marche. Non mais ça se défend, hein. ça se défend comme point de vue en général, c'est la strat safe. Hein. Tu mets les deux classes similaires en face à face pour éviter qu'il y ait un petit souci ou un petit accro. quoi Mais du coup, vous attendez de voir de quel côté ils vont avant de vous split ou vous avez décidé ouais, en amont ça, déjà ouais. Ok, ouais. ok ça marche. Donc strat plutôt standard, euh, 8 au middle, double def. Un des petits trucs que, que je voulais dire avant qu'on rentre dans le premier teamfight, euh, deux prêtres d'ici en face, un DK, vous avez un seul prêtre d'ici et un DK, euh, je sais pas, on, on le verra peut-être juste après, mais est-ce que vous faites la strat des grip Bump ou pas du tout Non, Non, ok. mais, parce... euh, euh, mais et en face ils le font, ouais. Ok, bah en fait c'est la partie la plus importante d'œil du cyclone euh, avec un DK c'est pour ça que je fais pause tout de suite avant de commencer tout le BG en œil du cyclone va reposer sur la capacité au DK de call ses grips et de faire des bumps avec le prêtre adverse euh, juste pour te dire un petit peu tu vois là vous êtes du côté euh, alliance ici on le voit pas trop avec les piliers on le verra peut-être juste un petit peu après attends je vais relancer je ferai pause une fois que vous avez un petit peu avancé là on le verra mieux tac tu vois le problème du, du, du side côté alliance en, en RBG sur du cyclone c'est ces trous là quoi vous, vous avez deux gros trous ici qui vous envoient direct dans le vide, alors que de l'autre côté, ils ont ce gros bloc là qui leur permet de, de tenir le coup, et ils n'ont qu'un tout petit creux ici qui les emmène en général dans ce mur-là, et ils glissent et ils retombent. Donc quand tu es côté Ali, tu as vraiment une grosse faiblesse de ce choke point, là je l'appelle toujours le choke point de l'Alliance. Ici, c'est vraiment la zone PLS. quoi t'as pas le droit d'avoir un joueur qui est ici pendant tout le teamfight. Donc votre premier objectif à vous dans l'Alliance en cyclone, c'est foncer et rentrer dans cet hypothétique cercle middle, et rester à 10 ici, enfin un 8 paquets ici, et n'avoir jamais personne qui est là. Non, ça c'est la première des choses qui est la, qui est, qui est la plus importante. Euh, deuxième chose la plus importante, c'est que du coup vous avez un DK, ce qui est cool, c'est que du coup il n'y a que le DK qui lui va venir ici pour faire un grip. Vous allez faire un team fight. dès que le DK il a son grip, il vient ici, il grippe quelqu'un, en général on va essayer de gripper un healer adverse parce que c'est les classes qui ne peuvent pas s'en sortir, euh, ou le raid par exemple. Et du coup, il dit à son prêtre, est-ce que t'es prêt 3, 2, 1, il grippe, il met une chaîne de glace, il se place et bam, on l'envoie dans le vide, quoi, tout simplement. Mais ça, c'est vraiment le point qui va faire que vous allez gagner tous vos, cyclone, tous vos œils de cyclone quand vous jouez qu'un DK. C'est pour ça que je vais en parler tout de suite. C'est la première des choses à travailler, en fait. Avoir un DK qui colle j'ai un grip, il met un grip, il fait une chaîne de glace, il se, pa euh, il se place. Et le prêtre qui fait une macro euh, force rayonnante, du coup, en français, euh, pour, euh, sur son DK pour envoyer dans le vide, tout simplement. Ok. Mmh c'est bah, euh... ouais, super pertinent, effectivement, bah je... <rire> ça sera pas fait dans hein. cette partie. Ok, ok, non, mais voilà, c'est juste pour dire. Ok, donc du coup, ah, de toute ouais. façon, vous allez voir que la team Adverse le vont, et c'est pour ça aussi qu'avoir double DC, c'est vraiment fort dans la méta actuelle. Ah, en plus, ils ont réussi à vous bloquer là-dessus, ça va que le DH a réussi à passer. Donc là, on va partir euh... On va partir sur un gros gros teamfight au middle. Au niveau du. Dans l'équipe, le, le team cover, c'est le palerette. C'est le pal qui fait la qui fait le target focus, ok. Ouais. Ok, ok. Euh, déjà je trouve ok on a claqué la darkness et tout c'est vraiment la PLS alors je vais pas forcément mettre le son euh, au niveau du de focus sur ça là on pourra voir pour une prochaine game mais sinon ça risque d'être un petit peu chaotique on va essayer de voir un ouais. maximum de choses euh... alors c'est pas toi le DH hein, euh, du coup mais je dis ça pour le DH on voit pas grand chose sur son interface ou c'est moi euh, je, sais pas, je sais pas ce que toi tu en penses mais moi je vois les CD de personne je suis, je suis dans le flou total alors là il y a battleground ennemi sur la gauche c'est cool en plus il a affiché les DR, donc euh, on peut voir un petit peu, là il y a un DR stun, là il y a un DR bump, euh, donc on a le maximum d'infos ici, c'est un peu loin du centre de l'écran je trouve, mais au moins ça y est. Par contre, à part Big Debuff qui affiche les CD euh, à l'instant T, on n'a pas de tracking sur qui a quoi. Par exemple, est-ce que le Palil il a encore sa bulle Est-ce que le Prêtreil il a encore un dôme Est-ce que lui il a un dôme et lui il n'en a pas euh, C'est le genre de choses. Alors j'imagine que le RL l'a, mais si le RL ne l'a pas, c'est super important que lui il ait au moins accès à ces infos parce que bah, en RBG tu peux pas taper une target qui a encore tous ses hein ça, ça paraît plutôt simple ouais, que on, là. on est d'accord, ouais. Ouais, bah, pareil j'ai du coup au-dessus des barres de vie, des cooldowns majeurs. Ok, t'as mis, mis Nameplate Cooldown euh... du coup toi, pour euh... le faire Bah moi je le fais avec Plater et Nameplate Cooldown, ouais. Ouais c'est ça, ça Plater et Nameplate Cooldown, ok donc du coup là je vois que sur le DH il l'a pas, ça pourrait être intéressant pour lui de le mettre mais euh, aussi de voir avec le red lead si lui il le fait, mais ça c'est super important là en tout cas en termes d'infos à l'écran je trouve que c'est un peu loin ça, les DR ils sont à gauche donc je suis pas convaincu qu'il va les regarder jusque là avant de mettre des stuns ah. dans tous les sens il va mettre des stuns DR dans tous les sens quand tu joues ouais, Rogue tu, tu sais à quel point c'est un enfer quand t'arrives ah, ouais. dans un team fight et est tout le monde est en DR stun ouais ouais je... <rire> ah, un peu des fois, ouais, bah ouais. Euh, ouais c'est ça avec Diminish ça marche bien parce que ça le met sur ta, ta target Gimnish, mm -hmm. donc euh, je trouve que c'est une bonne option pour, pour les RBG clairement clairement diminish ou euh, ça mais peut-être un peu plus gros plus à droite comme ça les si les, les amis à gauche ça va un peu plus au centre mais ouais diminish en tout cas voilà ça manquait un peu de clarté euh, à mes yeux euh, ok au niveau du lit focus je sais pas trop sur qui sur qui le red il va je vais un peu euh, de son généralement, voir. Alors là... On, a, on va plus souvent quand même sur alors ça dépend mais sur les mêlées en face parce que euh, quand on essaie de push sur des distances comme des afflits etc mm -hmm. généralement euh, ça laisse vraiment les mêlées en face euh, dans ce cas là par exemple le DK, le Rett, le Windwalker faire trop mal à Noealer et on n'a pas forcément la range sur tout le monde ça force Noealer à avancer un peu plus okay. et généralement ça pose problème donc généralement en termes de lead focus ça va plutôt être sur les corps à corps en face, et, enfin faire des rota évidemment sur les CDDEF. Mmh. Le but étant de, bah, quelqu'un tape un CDDEF, on tape une autre personne et on revient évidemment le plus vite possible sur une personne qui a déjà claqué ses, ses CDDEF, comme par exemple, tu vas tu taper le palerette direct, parce que le palerette c'est assez sensible, la bulle, ouais. Soit tu l'as MD, soit tu l'as shattering throw, soit euh, tu passes à autre chose. Ouais. Et après tu retournes dessus parce que justement tu sais que le palerette, à part son petit bouclier et son iporé qui compte pas trop, euh, ça va prendre cher. Et tu vois par exemple là le est en face il est mort. Il est mort du coup ouais non ok non mais c'est c'est une bonne strat hein bonne strat de, de rotate entre les cas comme tu l'as dit. L'un des plus gros points faibles du prêtre. Euh, prêt c'est très fort, on en a deux hein, Pour le rappeler dans, dans la méta actuelle du RBG Là ils ont deux champs, ce qui est assez rare Mais on joue toujours avec double disco et un H-PAL. Pourquoi Parce que le H-Pal il a la sacrée Pour les BG porteurs et une puissance de ville Qui est relativement correcte Et les deux prêtres parce qu'ils ont une puissance de ville de malade On a eux, une radiance ça top une team C'est comme une impôt des mains mais pour 5 personnes Mais leur faiblesse c'est leur mobilité Leur capacité entre guillemets Enfin leur non capacité à pouvoir gérer les contrôles Et leur barre de mana Donc c'est pour ça qu'on va quasiment jamais sur les prêtres ici en RBG et qu'on fait en général une de CC, et qu'on le laisse frill en fait, parce que le prêtre, globalement, il fait 10 radiance, il a plus de mana, donc il euh, n'y a, a pas d'intérêt à aller dessus, donc c'est un bon call d'aller sur les cacs, et de rotate, si jamais vous voulez aller sur un healer, n'hésitez pas, mais n'allez surtout jamais sur un prêtre, toujours sur le pal en fait, tout sur les prêtres parce que les prêtres ont en plus un passif qui réduit les dégâts de 30% sur eux quand ils prennent un coup critique, euh, volonté focalisée, donc euh, ça tombera pas quoi. Moi comme je dis toujours en tant que prêtre, quand tu es prêtre, t'as envie que tout le monde vienne sur toi. Parce que tu sais que tu mourras pas en fait. Tu sais que t'es la classe la plus tanky du roster, et que tu mourras pas, t'es pas inquiet même avec six cacs sur la tronche. Donc c'est pour ça que quand tu joues contre des prêtres, on va jamais dessus, on les laisse free, euh, on essaye de faire des root de beam et des clones un maximum de choses pour les contrôles, mais on va pas dessus quoi. J'ai fait une petite pause aussi, parce que là je vois les tendards. Euh, J'ai pas vu de votre côté des tendards encore, je sais pas si, si c'est normal ah... ou pas. On, on, on, on éduque. <rire> ok, ok. On, on, on le fait de plus en plus, mais il euh, y a encore du, euh, du mieux à faire dessus. Ouais. Donc là, vous voyez, c'est dommage que personne ne va péter l'étendard, parce que c'est quand même 15% ouais. de HP. Hein, le ouais. petit dash, là, il met un glaive ou un dash dedans et vite fait, quoi, bam. Là, genre... Justement, en fait, euh, à l'heure actuelle, je trouve... Euh, bah après, ça sert aussi à voir avec les autres, mais on a... Vu qu'il y a beaucoup d'essais de, de faire bien du suivi de focus et qu'on a une compo très corps à corps, il ouais. y a beaucoup plus de difficultés à faire des, bonnes, des bons contrôles sur les healers et faire des, tuer un petit peu les, les trucs divers à droite et à gauche. Quand va, ça va surtout être du switch instant de tous les corps à corps sur une cible. Mmh. Ça va faire mal, mais du coup on perd un petit peu ce côté contrôle, tempo, euh, que tu peux avoir plus facilement avec des, des, avec des casters, des ouais. Ouais, ouais. Ouais, bah c'est sûr, mais ben ça c'est hein. le point fort des, des compos cacs hein, en RBG c'est d'avoir de, des, des switch point kill. Euh, si tu as 5 cacs qui switchent en même temps, ok. Donc là vous avez clean le team fight toi tu veux, enfin du coup c'est pas toi, c'est le DH. Le DH retourne instantanément en backup. Là je vois que l'autre rogue est sap, ok. Donc ça veut dire que tu t'es fait attaquer par le rogue, tu t'es fait. Par le druide, Et ouais. par le druide, ok. Donc c'est la rogue boumi Ouais. Ok, ok, c'est ce que j'allais dire, C'était, j'ai pas vu le boomy dans le teamfight, c'est le genre de choses importantes. c'est cool que t'aies réussi à tenir, et je t'ai vu dev, j'ai pas l'impression que t'as fait... fait le fifou, t'as pas essayé d'open, t'as mis du perma-sap, c'est ça Comment tu def en général ouais, contre une Rogue euh, boomy bah, euh, bah moi en fait mon but en Rogue, c'est de sortir le plus tard possible du furtif en faisant tourner les DR de sap, au pire, j'hésite même pas à mettre un, un Vanish si vraiment je me fais spot par un truc, et mon but c'est de garder mon trinket et d'essayer de, bah en fait, de pas me prendre de contrôle et de juste faire tourner les sap le temps que les gens viennent, et une fois que je sais que quelqu'un vient, là je me permets d'engager avec, euh, avec une grosse rota de, de stun pour forcer un trinket en face. Parce que tu sais, en rock, tu peux stun et DPS pendant 8 secondes full. Ouais, Et ouais. 100% crit, etc. Mais euh, mon but, c'est vraiment de delay mon open au moment où mes potes sont là, mais de juste anti-tag en attendant. Ok, ok. Et tu quitte joues. À, quitte après, duel un et engage l'autre, etc. C'est ce que j'allais dire. Du coup, tu joues duel. Ok. Et du coup, tu ouais, sais qu'avec ouais. le duel, on peut anti-cap même pendant le duel et tout ça. Ouais, ouais, c'est ça, tu peux, en, tu peux duel 1 et tu peux euh, faire tes, tes glaives pour... Euh, Ton, euh, ta tempête pas, de Shuriken, ça, ah, ça c'est trop ouais, fort, ça c'est trop trop fort. Ouais. Tu peux anti-cap en 1v10, tu duel un healer et tu fais euh, 6 secondes d'AOE, ils peuvent jamais de cap, c'est vraiment trop fort. Juste un petit truc que je voulais dire du coup sur cette attaque, euh, alors là c'est un timing un peu entre guillemets une fortunate dans le sens où bah, vous les avez clean un peu vite mid, mais... Enfin euh, vite mid, mais dans un scénario où toi tu maîtrises ta def en tant que rogue, euh, pour la team qui, du coup, qui joue avec toi pour votre team, là Alter Time, ça peut être intéressant de Counter Ghost. Et c'est souvent ce que beaucoup de teams ne font ouais, pas assez, ouais, as c'est que la logique c'est pas de venir def la personne qui se fait attaquer, la logique c'est d'aller prendre la base qui est ghostée. On le sait que le rogue il a lâché Blue Delph, là, c'est sûr à 100%. Là il y a un DH avec toi, il fait un jump en arrière, deux dash, il est arrivé sur Blue Delph, en fait. En partant du mid, ouais. il arrive en Blue Delph en 10 ouais. secondes grand max, et il a une free base, et t'envoies quelqu'un d'autre venir aider ton rogue en backup tu vois. Ça c'est le point qui est le plus important, ça en général ça va être ORL mais aussi à tout le monde dans la game d'être conscient de ça, et surtout le DH, donc là on a la pauvre du DH chez Boumi, c'est plutôt vos rôles n'oubliez pas que dès que quelqu'un gosse sa base en face instantanément vous avez entendu votre rogue dire j'ai la rogue Boumi sur moi la première chose à faire c'est pas on va l'aider c'est on va attaquer la base adverse parce ouais. que le rogue rock... euh, je, je sais pas si ton audience est ultra expérimentée mais par ghost ça veut dire que la personne qui défend la base du coup n'y est plus et c'est genre un furtif et du coup tu peux pas savoir à la base c'est bien ça hein, c'est ça oui alors ghost. oui oui ouais, c'est vrai pas. quand je dis ghost c'est ça c'est vrai que du coup j'avais fait une série d'intros avec les termes et euh, ouais, sur, mais... sur, sur le RBG mais ouais. oui, quand je dis Ghost, c'est ça. C'est la personne qui, Def, joue une classe euh, qui permet d'être camouflé et se permet d'attaquer une base parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est tant qu'il n'est pas sorti du camouflage, en ouais. fait. Donc, euh, ouais. ils, pourraient très bien, ils, ils auraient très bien pu être tous les deux à Blue Delphes en fufu, comme tous les deux à côté de mage. où là, bah, du coup, en l'occurrence, ils sont à Draenai. Donc, en tout cas, très bonne Def de ta part. Euh, comme tu l'as dit très justement, c'est un peu mon combat sur ce jeu en RBG d'expliquer aux Rocks qu'ils ne doivent pas open et qu'ils doivent attendre le plus longtemps possible avant d'open. Tu l'as très bien justement dit et ça, c'est super cool L'objectif de la Dev du rock c'est pas d'open quelqu'un et de le one shot parce que as, à tout moment tu te fais couba sur un trinket et tu te fais sans zéro Donc l'objectif c'est vraiment de delay un maximum et de faire la rota sab blind comme tu l'as dit ça c'est cool. Et là c'est dommage du coup je pense que y ait aucun de vous soit parti sur Blue Delph dans le sens où bah, quand ils se sont rendus compte que leur attaque avait foiré ils sont repartis instantanément. Et là je pense que ton DH il aurait dû... Par contre vous avez pas pris le flag. Après avoir clean il y a personne qui a réussi à prendre le flag c'est vraiment dommage. Avec ce backup un petit peu panique sur la dev, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le flac qui a été pris à ce moment-là. Ouais, bah apparemment. Je me souviens plus bien de pourquoi, mais euh, apparemment... J'ai l'impression que tout le monde était clean, donc il a, ont, il a dû avoir une classe qui se permet d qui, qui a réussi à se permettre d'anticap pendant 10 ans. En tout cas, là, il n'y a pas besoin pour vous d'attaquer. Oh, joli le bum sur le prêtre d'ici, ça, de votre prêtre, bien vu. Le bum, de, le bum côté horde n'est pas facile. Ok, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont plus que les deux healers au middle qui vont faire de l'anticap. Il faut, faut tuer là. Là, il faut tuer. Là, il faut appuyer. Et c'est le gros problème des melee cleaves. C'est que, ben bah voilà, un DH sans méta et tout, il ne sert pas à grand chose. Ret sans les wings, il ne sert pas à grand chose. DK sans le pilar, il ne sert pas à grand chose. C'est vraiment la grosse difficulté des melee cleaves. C'est d'avoir 3 ou 4 corps à corps qui sont capables de synchroniser et de faire un, un go sur leur CD, quoi. Hein. Mm -hmm. Ouais, c'est vrai qu'au final, Red, comme au bah, final, même DH, maintenant, euh, ok, t'as la morph, mais sans la traque, euh, c'est quand même pas le même impact. Euh, que... Il ouais. y a que le Red qui, potentiellement, est RBG, avec 2-3 talents, en vrai, il a quasiment des wings 50% de la game. Donc, on va dire qu'il ouais. est quasiment. C'est comme un War ventire il a, il a un potentiel de DPS vraiment insane. En tout cas, là, c'est cool ce que vous faites. Vous faites des cleans, vous reculez pour égène là vous avez pris le flag. Euh, J'aurais préféré voir le DH faire des visions spectrales au lieu de courir en plein milieu avec son araignée. <rire> ouais, c'est stratégie, c'est stratégie. C'est vrai qu'en général c'est ce que je respecte assez souvent mais... Euh... En tant que DH on est une des classes les plus importantes, on va rotate et se placer entre les deux bases et on fait euh, vision spectrale on CD, hein. ça c'est super important, dès que c'est up toutes les 30 secondes, on appuie sur la touche, on demande un dispel à un de sailer s'il faut, même en plein milieu d'un team fight, hein. on fait un jump en arrière, on appuie sur la vision, on scoot un peu, ok la rock boomie, ils sont toujours, enfin la rogue, le rock def toujours, le boomy arrive, bam on repart dans le fight quoi. Hein. Mais on a l'avantage de pouvoir scooter tous les fufu dans la game, euh, il faut le faire on CD cette touche. Et pour l'instant, vu qu'on mène, toi, tu garderais euh, le Rogue et le, et le Guardian qui def, nous, on bouge pas, on sur nos bases, c'est bien ça C'est ça, ouais, en vrai, y a pas, y a, vu que votre teamfight a l'air d'être carrément plus solide, il n'y a pas de raison d'envoyer un Ghost à part si vous voulez vraiment grid, hein. mais l'idée, c'est la stratégie la plus safe, là, ce serait de continuer à, à essayer de dominer le teamfight. Vous avez un flag d'avance, il n'y a pas forcément besoin de, de, de faire quoi que ce soit, et en plus, tu vois, au niveau des points... Euh, vous avez euh, 86 points d'avance. Un flag, c'est 75 points avec deux bases. Donc même s'ils prennent un flag, vous êtes toujours devant. Ça veut dire que vous avez capé vos deux bases avant, en fait. Quand vous, vous, vous êtes arrivé sur vos bases plus tôt, vous avez gratté les quelques points qui vous permettent d'avoir plus qu'un drapeau d'avance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je vois bien ce que tu veux dire, okay, ouais, okay. parce qu'en cas d'égalité, on est devant, quoi. C'est ça, là, si jamais cas ils cas. prennent un drapeau, vous êtes à un drapeau chacun, par contre, comme vous avez capé avant, vous êtes toujours devant. Donc là, il n'y a pas de raison de, de risquer quoi que ce soit, en fait. Là, vous pourriez juste vous battre mid pendant 20 minutes et vous auriez gagné le BG, quoi. Donc là, ouais, en, en tout cas au niveau du focus, c'est bien. On va toujours sur le pal. Ce que tu disais, la bulle a été claquée. On va switcher le dégât qui fait, un, enfin le DK qui fait vraiment un gros travail. D'ailleurs, je suis étonné que ce soit pas le dégât qui fasse le lead focus euh, et que ce soit le, le red qui le fasse. Euh, nous, c'est plus une question de personnalité que de, de, petit de OK. De hein, Ou la convoque plus. qui a été stoppée, bien vu, ça bien vu. Ça c'est, j'allais en fait, dire. On joue avec un, un Wicora qui... Bah alors là, il l'a pas vu, mais euh, la plupart de chez nous, ont un Wikora qui, qui gueule euh, dès que as une convoque et le but. Euh... Ok, ouais. <rire> ouais! Parce que même si. Enfin, tu sais, des fois tu, tu le vois quand même, mais euh, c'est toujours plus simple en fait quand t'as un Wikora qui en plus te met en plein milieu d'écran qui a une convoque, t'es encore plus réactif. C'est clair. Alors, par contre, je vois aussi un truc, c'est que sur son interface, il ne traque pas les trinkets. On, on, on vient de voir il y a quelques secondes là le Boomy faire un, un root beam sur un prêtre en plein milieu. Euh, comme le DH ne traque pas les trinkets, euh, je veux pas savoir. Par contre, euh, ça, je dis ça pour les DH. Euh, il faut que votre battleground ennemi si vous jouez avec comme votre DH ici il faut traquer les trinkets comme je vous dis les prêtres sont extrêmement sensibles au CC il suffit que vous chopiez un des prêtres sans trinket il prend son rootbeam, le paladin il prend un cyclone en même temps ils peuvent rien faire pendant 6 secondes et c'est un free kill. donc euh, très très important de traquer les trinkets aussi hein. comme en arène tout simplement hein. on va faire un setup et une chaîne de CC sur un non trinket oh là là là il y a eu un warstomp 3ème DR sur le prêtre on a détruit le DR stun pendant 20 secondes Ouais, ouais, ouais, c'est ça, ouais, ça, je suis complètement d'accord avec L'idée de réappliquer juste avant que ça revienne, c'est. Ah, ça c'est dur, hein. ça ça fait mal au cœur ouais, quand on est rogue. Ça fait vraiment mal au cœur. Ouais. Donc là en tout cas, ils ont l'air de bien tenir. Vous avez perdu un healer, c'est un peu dangereux, mais j'ai l'impression que c'est plutôt even. Ils ont un joueur de plus dans le team fight mais vous tenez le coup. Et tu vois, comme tu disais, on fait pas la combo du DK qui grappe, qui recule et qui va bump. De... Enfin, ouais, mais l'autre DK il est placé, hein. tu le vois. Hein. Ouais, lui ouais. il est là, hein. lui il attend, hein. il fait que ça, il bouge pas ouais. son perso et il attend. Hein. Il faut, il faut que votre DK fasse la même chose, dès qu'il a le grip de up, il crie, j'ai le grip le prêtre est-ce que t'as ton bump, et puis on se place et on est parti pour faire un setup, on va voir si le DK en face il va réussir à le setup ou pas, ils ont grip le prêtre, il s'est bien placé, ah le bump a été raté, donc là pourquoi ils ont raté leur bump, on voit que ton prêtre il est là en bas avec, euh, avec le petit icône, c'est qu'il y avait un DR de bump, les bumps peuvent être en DR d'en haut, comme le bump, le typhon, le shining force, du coup le, la force rayonnante du prêtre, et euh, l'éclair, euh, je sais plus comment il s'appelle, l'orage des chamelems, bah, ces trois choses là sont en DR d'en haut, du coup tu peux pas spammer des bumps sur quelqu'un, donc il a sûrement dû prendre un mini typhon, et du coup il était en DR de bump pendant euh, 20 secondes, et il pouvait pas se faire pousser, quoi, tout simplement. C'est le genre de petit détail qui est super important, ou sinon le DK a mis son blind, ça c'est un truc que, que j'aurais dû dire aussi avant, c'est que quand, quand le DK il grippe pour setup le bump, il ne faut pas qu'il fasse son, son blind de DK Frost, je ne sais pas comment il s'appelle en français, le blinding shit. Oui, oui. bah, le euh, le grésil aveuglant ça s'appelle. Merci, le grésil aveuglant, merci. Ben, quand le DK veut faire un setup, il n'a pas le droit de grésil aveuglant, il faut impérativement qu'il mette une chaîne de glace, grippe chaîne de glace et il se place directement sur le bon côté. Donc là vous faites clean, là c'est le genre de moment où moi j'envoie le rogue, enfin je t'envoie toi du coup. Euh, à la seconde où on se fait clean, à, à la seconde où il y a une classe ou deux qui se font clean, on sait qu'on va avoir le rez à côté de la base euh, où il y a le rogue donc euh, mmh. on peut, on peut l'envoyer attaquer, de toute façon il y aura un délai de 10 secondes grand max entre les deux, tu vois. Ouais. Donc dans ce cas-là, à ce moment-là, le rogue peut partir. C'est ça, à ce moment-là, le rogue part et euh, le, le boomy euh, ou le DH euh, reste un peu vigilant, tu vois. Il fait genre qu'il va mid, mais il, serait, il reste pas trop loin du flag, et il fait une vision spectrale avant de décider ce qu'il doit faire, quoi. Mais là, du coup, comme je vous disais, comme je disais au début, vous avez toujours des points d'avance. Même s'ils posent ce drapeau, vous avez toujours des points d'avance. Donc, il n'y a pas de raison particulière au fait de ne pas, de pas retourner middle team Fight, Parce qu'en général, là, et bah, y, eux, s'ils se rendent compte qu'ils ont moins de 75 points, enfin, plus de 75 points de retard, euh, ils vont poser le flag et ils vont revenir team Fight instantanément. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait à leur place. Et du coup, bah, autant retourner mid et essayer de reprendre le contrôle. Voilà, ils ont posé. Vous avez un point d'avance. Vous avez tagué de un point d'avance. Donc vous êtes toujours bien. Euh, maintenant, bah, on est reparti pour un prochain teamfight 8v8. Hein. Comme quoi, c'est super important, au final, d'aller cliquer le plus vite possible. Ah ouais, ça fait, fait souvent jeux. la diff en RBG. C'est pour ça qu'avec mon rogue en outlaw, avec mon grappin, Nightfay et compagnie, je donne <rire> tout. Hein. Je donne <rire> tout pour aller cliquer. Hein. Okay. Ouais. Ça peut vraiment faire la différence. Sur une game équilibrée, c'est le premier qui clique qui va faire la différence. En Arati, c'est pareil. En Gineas c'est pareil. Il faut vraiment pas sous-estimer. Alors là, vous faites recline. Là, il faut que tu attaques. Là, il faut que tu attaques. Votre team fight est vraiment sous pression. Euh, faut que toi, tu attaques directement. Et que quand le le, le Boomy, il raise, il attaque aussi avec toi. Parce que là, par contre, si vous perdez ce flag, ça va être difficile pour vous. Ouais. Donc là, c'est le genre de moment où on t'envoie. Et comme ils vont prendre le flag et qu'ils vont venir à côté de leur tour, bah, tu open pas, mais juste tu, tu te préplaces, en fait. Tu te places à Blue Delph. Et tu traques un peu le rogue, tu vois. Mais tu fais rien, t'attends progressivement. De toute façon, ils peuvent pas savoir que t'es en train de ghoster ta base, donc euh, tu peux juste rester à Blue Delphes, attendre qu'ils posent le flag, attendre qu'ils reviennent mid, et dès qu'ils reviennent mid, bam, tu peux déjà engager. Quoi. Ah, je crois que c'est ce que vous allez faire, du coup. En tout cas, je vois le placement du DH. Non, il traque. Euh, on voit pas le rogue en face. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu sur son interface. C'est un peu difficile de voir avec la vision spectrale quand on n'est pas habitué, mais... Euh... Faut cliquer Battle enemies quand comme ça en plus. Hein. Ouais, mais il a cliqué sur le Rogue, mais en fait, il y a ouais. une portée. Et au-delà de la portée, tu vois pas le nameplate du Rogue, mmh. mais tu vois l'aura rouge autour de lui, mais très minuscule, tu vois. Donc mmh. des fois, faut un peu plisser les yeux quand tu fais la vision et que tu essaies de voir à l'autre bout de la map. Rah, le, le, le, le mont qui vous empêche de passer, qui fait le barrage, là. La défense de Marcel de Saïd. <rire> Très difficile. Ah ouais, c'est vrai que c'est embêtant, c'est la vie, juste avec un Ring of Frost ou un Ring of Peace, ça... Très bon stun là, il ouais, y a eu un trinket du prêtre à côté. Ah dommage le Zunt, mais bien joué. Donc là, vous avez l'air d'être décidé de partir sur un teamfight, vous n'avez euh, du coup euh, qu'un flag de retard. Ça devrait pouvoir se jouer, ça devrait pouvoir se jouer. Si vous prenez le prochain flag, vous avez gagné, donc on peut toujours tenter. C'est un peu risqué de ne pas envoyer le rogue attaquer. Euh, maintenant, je trouve, moi j'aurais bien aimé envoyer la rog Bumi euh, attaquer. J'aurais pas ramené le boomie le, le, le au teamfight. Le DK qui est en train de se placer en haut, hein, on l'a vu. Hein. Le DK en face, il s'est placé pour faire son grip, il attend que le bon moment. Ah voilà, il a réussi à avoir un bump sur ton prêtre. Ah là, maintenant, votre prêtre se fait bump, il n'y a, y a, y a plus de raison d'attendre. De, là, il faut que tu attaques. Là, il faut que toi, tu cries, tu dis « vas-y, j'attaque. » De toute façon, on va perdre middle, euh, j'y vais. Tu vois. <rire> ok. Ah, ils ont réussi à tuer le raid quand même. Ok. Je pense quand même qu'à ta place, j'aurais fait le call cool d'attaquer, mais euh... parce que là, je les sens vraiment pas solides sur le team fight. Ça, c'est un peu difficile pour le RL, mais il faut vraiment qu'il soit en capacité d'essayer de juger la situation avec clarté. Voilà, maintenant, vous aviez perdu un healer, vous avez perdu un deuxième healer. Oh, votre capacité à win ce fight, elle est dead. Elle est dead. Donc, toi, c'est à ce moment-là où tu pars en attaque. C'est euh... ça, c'est ça, ça aussi en fait. Le moment... Parce que c'est aussi le moment où, techniquement, les mecs sont en supériorité donc peuvent décaler plus facilement, assiste une base qu'on attaque. C'est ça, c'est... Généralement, ce qu'on mmh. fait, nous, c'est que le Rogue, il attaque en même temps, quand il quand on le fait attaquer, que le reste de l'équipe, de façon à ce que ce soit vraiment dur pour eux de faire un choix, de on perd quelqu'un au teamfight ou on va le enfin, def. Je, tu je, je, je vois ce que tu veux dire et c'est clairement un, un très bon choix. c'est pas du tout un mauvais choix. Après, c'est vrai que du coup, moi, je suis plutôt partisan de quand on est en train de gagner, il n'y a pas besoin de prendre un risque. Là, maintenant que vous avez un flag de retard, c'est mort, mais jusqu'à maintenant, vous aviez un point d'avance, même un point d'avance, ça suffit à gagner, tu vois, donc, euh, c'est juste qu'au niveau de la gestion du team fight, ce que j'aurais aimé voir, c'est plus, de, plus de, de go safe et plus de pile, en fait, quand, quand on domine dans un BG à flag ou à base, on n'a pas de raison d'essayer de mettre de la pression et de tuer des gens, notre objectif, c'est de rester en vie, c'est pas de tuer, en fait. Et c'est vraiment ouais. une logique qui est totalement différente au niveau de la gestion de CCDDF dans le teamfight. Il faut bien vous dire que vous aviez un point d'avance, votre objectif serait été de tenir 7 minutes avec un point d'avance, rien d'autre. Si vous pouvez les clean en teamfight, tant mieux, mais c'est pas très grave si vous les cleanez pas tant que vous êtes tous encore en vie. Quoi. Donc euh, jouez safe, jouez défensif, on fait la darkness, on pile, les healers se mettent loin, euh, ce genre de choses. Tiens, d'ailleurs, pendant que tu en parlais, là, tu sais, du, du fameux DK qui grippe et qui bump, mm -hmm. c'est quoi les counterplay à ça Il n'y euh, a pas réellement de counterplay à part avoir un prêtre très réactif qui est capable de grippe la personne qui se fait bump. Il n'y a, a pas de counterplay sinon, malheureusement. C'est pour ça qu'en cyclone c'est, comme je te disais au début, la chose à travailler, quoi. Il n'y a, y a aucune chance d'y arriver, en fait, à counter ça, mis à part avoir un prêtre qui est ultra réactif. Ouais, ok, donc tu, euh, tu grippes le bump, okay. C'est ça. Exactement, il faut que le prêtre, il ait le DK en focus, et qu'il voit la target du DK en permanence, et dès qu'il voit que le DK s'est placé, il prend sa target, et il se prépare à griffe instant. Donc là en tout cas c'est assez terrible, ce qui est en train de se passer, vous avez toujours ce petit flag de retard, tu vois la team adverse arrive à tenir, ils sont pas forcément en train de vous clean, mais ils tiennent, et c'est leur objectif tu vois, ils tempo exactement, ils vont essayer de tempo jusqu'à la fin du BG, ce push sur le pal était très bon, on a forcé une bubule, ah, tout le monde s'est fait bump de votre côté, c'est terrible. Ils ont toujours un petit drapeau qui est posé derrière et pas vous, c'est dommage. Voilà, là, en plus, vous allez perdre ce flag, je pense. Là, il faut... ah bah, là il faut. Alors là, c'est le moment où il faut all-in. Hein. Là, il faut all-in. C'est le moment où ça sert plus à rien de def. Comme je dis toujours, de toute façon, vous allez perdre. Donc, euh, on ghost les deux bases d'un coup, quoi. De toute façon, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est soit vous faites un full ghost et ça passe vous avez une chance de revenir, soit vous perdez. Donc, autant prendre le plus de risques possible. Et là, tu le temps qu'attaquer avec le boomy, par exemple, et le rogue attaquer l'autre en face. Mais plus de def. Ouais. Bah là, deux flaques de retard, ça va être trop difficile à remonter à ce stade de la game au vu des points, tu vois. Ouais, carrément, je vois ce que tu veux C'est vrai que, justement, bah, c'est un peu ça qui nous manque. C'est justement cet aspect euh, à quel moment, euh, à quel moment sur cette base, euh, on, on gosse en fait. Euh, parce qu'au final euh, c'est vrai qu'on le fait très peu, généralement même quand le Rock va attaquer il y, y a vite du cover derrière pas loin, mm -hmm. c'est vraiment rare qu'on qu goste. Bah là le problème c'est que si vous ghostez pas maintenant, vous ghostez ouais, quand mais perdu, euh... Ouais non, mais <rire> ouais, ouais, ouais je suis d'accord avec toi, ouais, Vous suis... allez pas vous laisser attaquer ouais, et perdre euh, <rire> jusqu'à la fin du bG tu vois. Ouh, euh... ce, ce bump, ouh ce bump a été très bien. Ouais, là, là je pense que du coup, euh, si vous restez passif jusqu'à la fin, vous allez, jouer. Ouais, même si vous prenez ce flag, vous allez perdre, donc euh, pff, il faut attaquer. Hein. Là pour moi, le, votre seule erreur c'est de ne pas, pas avoir attaqué et d'avoir perdu euh, le contrôle du mid à un moment euh, assez critique, ouais. juste après avoir euh, posé le, le, le premier flag, il aurait fallu jouer safe en fait. Et comme dit, vous aviez un point d'avance sur le cap, donc vous étiez quand même bien. Ok, là tu vois, ils sont, ton, ton Rogue a dû se dire qu'il se faisait attaquer, du coup euh, ton DH est parti, donc ça c'est un bon call. Non, le Rogue est toujours là ouais, du coup, ouais. il l'a raté avec sa vision spectrale. Ouais, bah, ils vont se faire anti-cap pendant 10 ans malheureusement. Alors ce c'était ce... ce côté un petit peu justement ça euh, qui nous avait un peu euh, frustré enfin moi dans cette partie, c'est que de n'aime j'aime pas être passif, je trouve ça... Ouais bah dur. ouais, et euh... du coup tu attends et tu perds sans avoir rien fait. Ouais, euh, et ça c'est très très fou, <rire> c'est vraiment dur. Euh, ah oui, ah, c'est euh, clair. Hein. Moi qui joue au Rogue aussi, euh, je peux te dire, euh, moi ça me saoule, c'est pour ça que je prends l'initiative, tant pis, même si l'URL il le dit pas au bout d'un ouais. moment, si je le sens trop j'y vais, tu vois. Le, là par contre, il y a un truc qui était intéressant, que vous auriez pu tenter avec ce flag, euh, pour essayer d'assurer la victoire, c'est justement de, quand vous avez pris le flag, mais d'attaquer une base avec le porteur. Tu vois là, tout le monde est attaqué, ouais. sauf que vous, vous avez ramené le flag chez vous, sauf que du coup, imaginons que votre flag, vous l'avez ramené euh, mage, et que vous avez attaqué Blue delf vous êtes à l'opposé de pose le flag, si c'est un healer, le temps qu'il revienne, il y en a pour 8 ans, tu vois. Donc dans ce genre de moment où c'est perdu pour perdu, euh, et que vous preniez le contrôle quand même du flag même avec un flag vous ne pouvez pas gagner il vous faut encore euh, un ou deux autres mais attaquer une base avec le flag et ça va créer tellement de pression que le rogue lui sera dans la capacité d'attaquer avec le guardian sur l'autre sur la dernière base qui reste tu vois par exemple toute ta team aurait dit on attaque blue delph avec le flag on va essayer de faire notre maximum pour poser pour prendre la base et poser ce flag et euh, notre rogue euh, guardian ghost et ils vont attaquer Fell River en face par exemple, le but, ouais, ça va être ouais, ouais. de s'il gagne Alors, le fight, il pose le flag. Ouais, on essaie de faire ça, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve hard stop dans un fight qu'on ne gagne pas. Parce qu'en fait, on, on, mettons, on gagne le fight au mid, mm -hmm. on ramasse le flag, mm -hmm. on push l'autre côté pour aller, mettons, Elf 200 ou ou le River, ouais. peu importe, euh, et quand on se retrouve, comme on a clean le fight et pris le drapeau, les mecs resent. Mm -hmm. Donc on arrive sur une base où potentiellement il y a des gens qui resent, donc ils arrivent à défendre, ils se réorganisent et ils nous défendent sur la base. Qui est encore à eux. Hein, mmh, ça, bien lui. sûr, bien sûr. Et nous, on leur amène le flag là. Bah, Et comme on sort du teamfight, bah, mmh. la plupart du temps, euh, vu qu'ils ont le cimetière à côté, et en fait on finit par perdre ce fight pas prendre la base et leur donner le drapeau en plus je vois ce que Donc. tu veux dire c'est un, un, un call qui est très risqué mais votre objectif il n'est pas là, votre objectif c'est de vraiment créer un maximum d'attention pour, vo pour, pour, vo pour, pour votre ghost en fait pour Le, le c'est ouais. ça exactement l'objectif c'est que les gars en face vont prendre conscience que vous êtes sur un all-in parce que de toute façon vous avez perdu euh, ils vont tout donner dans la défense et c'est le moment où tu vas pouvoir créer un peu de pression et réussir à faire ce que tu peux, tu peux même envoyer une rogue, boomy et guardian, tu peux triple ghost je suis sûr que les gars ils sont en PLS, ils savent que si vous prenez la base et posez le flag, vous avez gagné. Euh, ils vont jouer 100% sur leur def là, tu vois. Ils vont laisser le rock tout seul. S'ils ont un peu de présence d'esprit, ils vont laisser deux gars en def sur la dernière base. Genre là, s'ils sont pas trop nuls, ils vont laisser Guardian et Rogue sur, euh, sur Fell River pendant que vous vous êtes là en train de vous fight. Et bah, tu, tu envoies le Boomy en plus, tu envoies Guardian, Boomy et Rogue. Et en 3v2, ils peuvent out CC, ils peuvent out cap. Il y a moyen de faire des choses, tu vois. Pas facile, mais il y a moyen de faire des choses. Yes, okay. Mais c'est assez difficile, hein, je suis d'accord, de toute façon là c'est juste que bah, vous, avez, vous avez perdu pour moi à arriver au deuxième flag où, Quand vous avez perdu le deuxième flag, il aurait fallu prendre conscience que vous alliez quand même gagner avec le flag perdu Parce que vous aviez tag avant et que vous aviez un point d'avance Il aurait fallu se remettre entre guillemets dans le bain, se rebuff correctement et reprendre le contrôle du mid mais de manière défensive quand. Là je pense que c'est ce qui vous a perdu dans cette game vous, vous, vous étiez trop dans l'optique de jouer agressif et d'essayer de faire des kills, alors qu'au final, avec un point d'avance, bah, ça suffit pour gagner un BG, hein, de toute façon. Donc, euh, juste jouer défensif, euh, aller sur les, les DPS qui attaquent les healers, euh, faire du contrôle, claquer ses CDDF et basta, quoi, tout simplement. Hein. C'est bizarre son interface de Wicora, je vois pas grand chose sur ses CDD. je cherche où est-ce qu'il est son blur, je le vois même pas dans l'interface. Ah si, là en bas, en dessous, à côté de l'appareil quantique, ok. Ouais, bon là, de toute façon, c'est perdu maintenant. Hein, comme dit, euh... je vois que toi, t'es là en plein middle aussi. Du coup, t'es venu euh, pour les empêcher de prendre le flag Ouais, bah ouais, bah histoire de jouer un peu, quoi. Histoire de jouer. Enfin, bah, c'était perdu, hein. mais du coup, euh, bah, justement, en fait, il y avait peu de moments où je voyais une initiative réelle. Et, et après, comme dit, bah après la plus que la rug était tout le temps en def, euh, et on joue à un niveau correct. C'est vrai que je me dis que même si je vais attaquer en solo. Euh, bah, depuis, de toute façon, euh, j'attendais aussi le call, hein, mais euh, si j'allais attaquer en solo une base contre un autre Rogue, euh, bah, il a quand même le temps de me tempo en 1v1 euh, à moins que j'arrive à vraiment à goût bien. Donc euh, c'est possible, ça ça peut arriver. Hein, et je pense que c'était effectivement une prise de risque à faire, mais on était un peu dans le l'optique, bon, ouais, bon, bah je peux t'envoyer en, en Rogue contre Rogue, mais euh, est-ce que c'est vraiment ça qui va vraiment nous aider euh... Hein, mais il faut juste envoyer le Guardian en plus, de toute façon, qui t'a ghosté euh, voilà, il suffit que tu aies un DH un peu aware et réactif entre les bases, il va être capable de voir euh, si la team en devant, adverse en face, même sous pression, sont capables d'analyser le jeu et de se dire, bon, ils ont ghosté leur double base parce que le Guardian et le Rogue est là, donc ils sont en double ghost, faut qu'on y aille, un DH bien placé en haut entre les deux bases avec la vision et un peu de vision de jeu, il sera capable d'analyser qui va se rendre compte de quoi et venir attaquer la base, tu vois. Parce que vous, vous allez attaquer le rogue, donc c'est pas la rogue qui va décrocher pour aller caper votre base. Du coup, ce sera forcément quelqu'un qui sera visible sur la map, tu vois. Ce sera soit le guardian en face, soit ce sera un gars qui est visible. Et le DH entre les deux bases en mount, il a le temps d'arriver à n'importe laquelle des deux avant que la team adverse arrive, tu vois. Donc c'est là que tu as, as, as un gros travail d'attaque. Mais sinon, en vrai, c'était quand même une bonne game. Euh, pour conclure, euh, les, les quelques petites choses qui je pense sont, sont à travailler, c'est euh, bah, déjà au niveau de l'interface du DH, euh, peut-être mettre un peu plus en avant les, les CD et les trinkets, et parce qu'on ne les voit pas. Alors je ne sais pas, comme dit, comment le RL, le RL lui gère son focus, j'imagine, pa pardon, pas le RL, le lead focus, j'imagine qu'en tant que lead focus, il a conscience qu'il a besoin de voir les CD, donc lui il les voit, mais ça n'empêche que bah, toi en tant que DH, tu devrais pouvoir le faire aussi. Comme ça, tu verras peut-être une opportunité que ton dit e focus n'a pas vu dans la mêlée et tu mets un gros the hunt sur un gars qui n'a pas, pas de, de, de, de CD et tu one -shot. Euh, bah, ensuite, bah, counter, le one-shot. Ensuite, counter le DK en face avec son bump et faire aussi vos setup bump. Ça, c'est un truc à faire on CD dès que c'est up. Hein, le, le shining force, enfin du coup la force rayonnante, pardon. C'est 45 secondes, le grip je crois que c'est 45 aussi ou c'est 30, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, ça doit être un truc ouais, qui... C'est 45 aussi. 45 aussi, il me semblait. Ok, ouais, donc c'est bien ça. Donc c'est on cd euh, Dès que les deux sont up, on est parti pour un setup. Euh, et euh, apprendre à jouer un peu plus défensif quand vous dominez. Comme je te dis, le, le teamfight se passe globalement de la même manière. Et là, il se passait plutôt bien. Mais je vous sentais un peu trop dans l'optique de faire des kills. Il faut être ouais, dans l'optique ouais, de survivre, ouais. de ne pas prendre des coups en fait. Le but, c'est pas de tuer quelqu'un, c'est de ne pas prendre des coups. C'est un truc que je répète assez souvent sur les mines d'éclats d'argent. Les très grosses teams de RBG en mine d'éclat d'argent font 0 kill. Si tu regardes des grosses games de team à 3K+, il y a 0 kill des deux côtés à la fin du BG. Ils n'ont fait que rotate et cesser des gens juste pour avoir un joueur de plus dans le cercle, tu vois. L'objectif dans mine d'éclat d'argent, c'est avoir un gars en plus dans le rond. C'est le seul objectif qu'il y a dans le jeu. Pareil pour les du cyclone. Quand on domine, notre objectif c'est d'être juste en vie le plus longtemps possible avec notre domination. Et euh, quand tu prends ce genre de mood défensif, bah en général, tout le monde fait un peu plus attention, on recule un ah petit ah peu, ah euh, on claque ses CD un peu plus défensif. Euh, le le Boumi euh, et les prêtres, ils peuvent très bien... Enfin, euh, le, le, les trois healers et le prêtre peuvent se mettre là, tu vois. Les trois healers et le prêtre peuvent se mettre là parce qu'ils sont protégés par les, les deux murs qui sont ici. Et les DPS jouent à peu près ici, euh, derrière. Euh, si je reviens un peu, on le verra peut-être un petit peu mieux. Au niveau du placement... Euh, non, là, du coup, c'est là où vous avez attaqué... On a peut-être une meilleure POV ici, non. Il faudrait que tu tournes la caméra. Du coup, là, ben, quand tu vas repartir mid, on le verra peut-être un peu. Ah merde. Ah, c'est pas moi, mais oui. Oh, oui, non, quand je disais <rire> oui, oui, c'est, ouais, je parlais au DH. Donc voilà, tu vois, par exemple, quand vous êtes en mode défensif, vous gagnez. Bah, tu laisses tes healers ici. Là, ils sont safe, tu vois. Là, c'est le vide. Là, ils sont safe ici. Et les DPS ne dépassent pas trop cette ligne, tu vois. Ils vont pas trop loin, ils prennent pas de risque. Ils jouent safe, ils sont prêts à... Ils vont juste taper le DK quand il vient pour mettre un grim sur quelqu'un. Ils vont taper les cacs qui les push. Et ils vont pas prendre de risque de pusher la team adverse en bas, quoi. Juste, on se place sur un mood def. Et après, ensuite, toi, bah, si tu sens que tu dois call, n'hésite pas à call et part en attaque. Ça peut être un peu contre-intuitif, ce que je vais dire, mais euh, les bonnes teams RBG, c'est pas un RL et un lead focus, c'est 10 RL, en fait. Tout le monde doit avoir la capacité de RL dans un RBG, tout le monde doit être en capacité de prendre une initiative à chaque instant et euh, d'avoir assez confiance dans sa capacité à juger, euh, parce que du coup quand tu es en défensif euh, bah, tu as plus de vision de jeu enfin, juste ouais, humainement non, parlant du et coup c'est qui en fait, votre a... RL toi du coup enfin, du coup votre team c'est qui votre RL c'est euh, le moi. qui s'appelle Surge ok ok, moi. Qui, okay ça marche Okay, parce que du mais, coup, mais du coup, euh, en gros, ouais, je, je, ce que tu dis, c'est vrai. Mais en fait, c'est que c'est pas facile, je trouve, en RBG. Ah, c'est pas facile du tout, ce la, que je dis, bien sûr. La vraie limite entre euh, d'IRL et de la discipline, c'est-à-dire que du coup, il faut quand même qu'on soit aligné sur une façon commune de penser. Ah, bah et, bien euh, sûr. Si tu prends des initiatives par toi-même, des fois, ça, au final, ça peut nuire. Enfin, des fois c'est bien et des fois en fait euh, il enfin, y, y a un entre deux qui n'est pas évident je crois. Je, je, pas... je vois totalement ce que tu veux dire après c'est vrai que du coup moi je pense que ça dépend de la logique dans laquelle tu, tu vois la game euh, pour moi la logique c'est que mieux vaut être proactif faire une erreur, être capable d'analyser son erreur et de s'améliorer que de ne rien faire en fait. là du coup vous n'avez pas forcément appris grand chose dans cette game parce que vous n'avez rien tenté vous avez joué ouais. la stratégie euh, la plus ouais. basique possible, vous n'avez rien tenté et vous n'avez pas tiré grand chose de cette game tu vois <rire> Exactement, ouais. C'est ouais, ça, ouais, c est c est ça faire le problème. Proposer, hein. ça, ça se préparer, hein. <rire> voilà, donc du coup, moi, c'est ce que, ça que, de que de je, de je de dis de toujours. Vous êtes à 2K2, euh, vous ne jouez pas à les championnats du monde, les qualifugio, je ne sais pas. N'hésitez pas, en hein, fait, des erreurs et go, go faire des trucs, en fait. C'est comme en arène, go tenter. De toute façon, au pire des cas, tu aurais perdu 15 points. Ton rogue, il aurait attaqué une base qu'il n'aurait pas dû attaquer. Il le sait, la prochaine fois, il ne le fera plus. Mais c'est vraiment en tentant quelque chose qu'on qu va, bah, qu va apprendre et qu'on va évoluer. Et... Euh... Et c'est pour ça que du coup je te dis voilà, n'hésite hein, pas, alors c'est sûr et certain, je ne te dis pas attaque tout le temps un V1 parce que tu adores ça, et, mais c'est juste que je sais que tu as assez de recul pour te dire que contre telle ou telle classe, tu t'attaqueras pas, dans tel scénario tu t'attaqueras pas, après comme tu le dis, il faut aussi le juste milieu et que bah, les personnes qui prennent des décisions le font, euh, entre guillemets, qu'il y ait une logique derrière, il ne faut pas non plus que ce soit tiens, j'ai envie de faire ça, je le fais tu vois. Mmh. Bah, ex... C'est un peu ça l'inconvénient, c'est qu'on est sur un groupe où le niveau est extrêmement disparate, euh, la plupart euh, des joueurs n'ont pas d'expérience PVP concrète mmh. euh, et du coup manquent énormément de connaissances et de vision de jeu pour proposer des choses pertinentes. Okay. C'est-à-dire que souvent en tant qu'RL je suis confronté à beaucoup de bonne volonté parce que bah, je joue avec ces gars-là parce qu'ils sont extra hein, et ils en veulent. Donc ça c'est le plus. Mmh. Le moins c'est que malheureusement des fois ils me proposent des trucs qui sont littéralement des dingueries. Euh, je suis, je suis obligé de leur dire les gars, non, on va pas faire ça je, je sais bien que vous voulez faire des choses je sais bien que c'est frustrant, que le fight se passe pas comme on, comme on voudrait, etc., etc néanmoins, on joue avec 4 cac un distant, pas de lock euh, on n'a qu'un seul rogue euh, on peut pas faire n'importe quoi et souvent en tant qu'HRL, c'est vrai que je me repose sur l'option euh, entre guillemets plus safe et plus simple qui est d'être plutôt défensif euh, même si j'ai bien entendu cette partie sur le ghost et euh, mm -hmm. je vais travailler là dessus euh, souvent, effectivement, je me réfugie dans cette option safe parce que, bah parce que je n'ai pas forcément toute confiance en eux euh, à réussir en fait à aller faire ce, cet outplay, ce, ce, ce ghost qui va passer mm -hmm. euh, contre tel ou tel ennemi qui euh, est peut-être sur son deuxième reroll et qui joue à la même cause hein. euh, et qui lui, a lui à 2k8, 2k9 en v3. Là, pour le coup, c'est des mecs tu les prends pas. On hein, avait un pack quand tu débarques et que tu, tu vois ce que je veux dire. Je vois totalement ouais, ce que ouais. tu veux dire aussi et comme je RL aussi bah c'est comme le, le, le groupe de de de de RBG que j'ai monté dans ma guilde Avalac petit coucou à tous les poteaux d'Avalac de la guilde que j'ai monté sur Dalaran, bah c'est un peu le même principe il y a un niveau très disparate et tout mais je pense que, comme je le dis souvent il faut souvent, tenter les choses c'est ça en fait, et puis l'une des meilleures qualités d'un RL en général, que ce soit PV ou PVP hein, c'est on lui demande pas d'être bon, on lui demande juste euh, bah, de motiver d'être galvanisant en fait, hein. ton objectif en RL ça va être pas forcément d'être le meilleur joueur du monde en RBG d'avoir une maîtrise incroyable <rire> de ton personnage ou de toutes les strates, ça c'est un plus si tu peux mais en oh, réalité... Bah, façon, oui, je, je, leur, je leur ai dit hein. Moi, je suis arrivé à un niveau là, de k 2 2K3, de 2K4 MMR, euh, où effectivement, euh, je, je, je suis comme eux là, je, je suis dans un niveau où j'ai plus d'avance d'expérience sur nos adversaires et je découvre aussi, tu vois, et des fois, ils font des trucs, ça me surprend et je suis en mode, ah ouais, euh, voilà. Mais c'est ça qui c'est ça qui est bon, tu vois, et en général, alors là, du coup, c'est toi qui as pris l'URL, euh, peut-être parce que tu as monté le roster hein, ou par la force des choses Juste oh, pour... Les deux Les deux ok <rire> bah du coup les juste deux, pour ouais. faire un petit point là dessus Alors il n'y a pas de meilleure classe ou de moins bonne classe pour faire le RL Mais il y a quand même un avantage à avoir une classe qui def C'est pour ça que je dis que si jamais tu as la capacité d'avoir ton Guardian ou ton Rogue qui peut RL Ou en tout cas ton Rogue en général c'est la bonne classe Mieux vaut laisser le Rogue le faire Parce que lui a cette vision permanente et constante de tout ce qui se passe sur la map Parce que dans tous les BG à def il va forcément faire de la def ou de l'attaque Et pendant que tu es en train de rotate entre les bases as largement le temps de regarder ce qui se passe et de réfléchir euh, que ouais. toi, un healer en team fight qui va être concentré sur toutes les informations qui se passent à l'écran et déjà il y en a 150 milliards. Il faut que tu vois tous les ouais, debuffs, les mind games, les wings. Euh, voilà. Du coup, c'est difficile de garder un bout de ton cerveau dispo pour réfléchir à une vue d'ensemble, tu vois. Après, autant pour que je suis ultra d'accord avec toi, autant pour Rogue, que je joue aussi du coup dans d'autres rosters euh, plus bas mm -hmm. dans la guild, euh, ça m'est arrivé de tenter du coup du RL en Rogue. Et sur les timings où je défends, effectivement, je profite de toute cette vision et de ce calme plat pendant lequel je peux m'organiser, réfléchir et proposer des choses. Autant sur les timings où il s'agit d'attaquer, là pour le coup, quand j'attaque en Rogue, je n'en ai plus la map. Je suis dans mon 1v1, je suis dans mon truc. Euh, je check, je me place bien autour du drapeau pour ne pas me faire toucher par l'aura d'immolation quand je vais blind sans trinket etc. Mm -hmm. etc. Là, là, je RL plus en fait, sur ce timing. C'est un retour qu'ils m'ont fait dans l'équipe en me disant, euh, « bah ouais, ouais, Très bien, hein, quand tu RL en charme, il n'y a pas de problème. Quand tu RL en rock, par contre, on sent qu'il y a des timings où on ne t'entend plus parce que tu es au affairé rock. Parce que tu es, es concentré. Ouais. Exactement. Et du coup, euh, il ouais, faudrait voir euh, pour faire euh, potentiellement une transmission de red leading sur un de mes tanks, J'en ai plusieurs qui peuvent se profiler. Il faut savoir aussi que le gameplay qu'on t'a fourni là, je sais pas si t'as fait le topo, mais c'est un, c'est la première session qu'on a fait suite à l'introduction de notre DK qui jouait à la base DH Tank euh, et au remplacement de notre Boomkin qui est passé du coup en Druid Tank. Ok. Euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des facilités sur les combos, grip, bump, etc. Ah oui, clairement, ça, de ça demande beaucoup de travail. Hein, de... Ça demande beaucoup de travail. Et non, non, du coup, j'avais pas ce topo, donc euh, merci pour l'explication. Au moins, je vois, je, je vois un petit peu mieux. Euh, les, le, le cadre qui entoure en tout cas cette session là euh, mais ouais juste après rien ne vous empêche d'avoir entre guillemets deux RL hein, comme je dis toujours rien n'empêche d'avoir une personne qui, qui est RL euh, dans, dans, dans un certain temps et si jamais il y a une certaine confiance entre les deux que l'autre prenne la relève quand il y a un moment un peu clutch et qu'il doit se concentrer sur quelque chose euh, C'est bête, il faut qu'il la discipline, mais il faut que chacun ait l'occasion de donner son information qui est importante. C'est un peu comme la communication Bien en sûr. arène, en fait. Il, y a des, voilà, il faut que le DK... Ait le droit de dire qu'il a son grip, il faut que les prêtres aient le droit de lui répondre qu'ils ont leur bump. Il ne faut pas que ce soit un cafouillage où tu as 10 personnes qui parlent en même temps, une grosse quincafonie. Mais en même temps, il y a des trucs qui sont un peu clutch. Là, dans votre compo, vous avez deux champs. Le stacking de classe, c'est l'une des choses les plus dures à maîtriser en RBG, comme le double prêtre. Euh, si vos deux champs appuient sur euh, Link en même temps, potentiellement vous perdez une game. Comme en arène. Si jamais un DPS claque un trinket en même temps que le e-link, vous avez perdu une arène à 99,9% ouais, si la team adverse est jouée. Sûr. Tu vois. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que il faut, il faut essayer de, de maintenir cette balance entre un RL et une certaine discipline, et en même temps chaque joueur qui ait la capacité de s'exprimer sur ce qu'il fait, ou en tout cas dans la mesure du possible. Après, il faut que ce soit fait de manière intelligente et efficace. Voilà, juste le chamille qui dit « Je heal, si c'est toi » surge j'ai bah, tout le monde connaît ta voix, ils savent que c'est toi qui attaques, les, qui attaques ton link. L'autre chaman, il va l'entendre, il sait que c'est toi, et du coup il sait qu'il n'a pas besoin de te mettre le sien, par exemple. Tu vois. Une fois que quand les 10 joueurs connaissent les voix des autres, euh, tu peux te permettre de tenter ce genre de choses. mais ouais, ouais, ça, bien sûr. Après, ça fait un double ton, tu sais. Genre, euh, j'ai tendance dans certaines games à leur dire Bon, là, vous m'avez proposé plein de choses, c'est cool, mais un, c'était beaucoup le bordel, et deux, c'était très peu pertinent ce qu'on m'a proposé. Mm -hmm. Et il y a d'autres parties où on me propose des trucs, et où pour le coup, je leur dis complètement l'inverse. Je leur dis Bah, putain, ça, c'est vachement bien, mais j'avais pas vu, il aurait fallu être force d'initiative et, et le faire par vous-même plus tôt. Mm -hmm. euh, et du coup, ils sont en mode Bah, ouais, t'es gentil, mais des fois, tu nous dis de te laisser faire, et des fois, tu nous dis qu'on doit être autonome c'est pas facile d'être RL moi en tant qu'RL je, je, voilà, je me comprends sur ce que j'entends par là et sur ce dont j'ai besoin en termes d'autonomie et, et, et, et de proactivité dans, bah, sur les joueurs qui sont dans l'équipe euh, mais autant j'essaie de me mettre à leur place aussi je peux comprendre que des fois ce soit assez flou cette limite quand est-ce que j'ai le droit de proposer des choses et quand est-ce que ça va être mal reçu euh, ah bah, donc, ça c'est dur, hein, ça c'est la confiance et l'habitude et vous allez le combler avec l'expérience le, à à en jouant ouais, bien, bien sûr, sûr. Il n'y a, a pas de solution miracle, malheureusement, hein, mais c'était juste un petit point sur lequel je voulais insister, dans le sens où j'ai rencontré beaucoup de ah, teams bien qui bien ont bien un bien petit bien. peu ce côté martial euh, du rl qui essayent de faire tous les calls, mais un humain n'est pas capable de voir tout ce qui se passe sur l'écran et d'avoir une vision euh, globale, c'est juste euh, pas possible biologiquement parlant, et du coup, ah, oui, oui, que clair. chaque personne... Dit, hein, je peux pas tout voir, les gars, j'ai besoin de vous, on joue à 10. Hein. C'est ça, exactement. Du coup, tu vois, là, le DH, quand je te dis, quand, quand il s'est fait attaquer sur euh, drainey euh, Naxi a fait une très bonne def contre la Rock Boomy, c'est pas fait caper en 1v2 pendant je sais pas combien de temps, j'ai pas regardé, mais ça a bien dû durer minimum 30 secondes. Il faut que tu aies un TDPS qui prenne l'initiative de disengage et d'attaquer Blue Delph, tu vois, sans que le call il soit fait. En général, ça va être le DH ou Boomy, comme je disais, parce que c'est les classes rapides. Les plus rapides. Mais c'est le genre d'initiative que tu as besoin que tout le monde dise, tu as Par exemple, ils entendent le Rock dire Ah, je me fais attaquer par Rock Boomy, bah le DH est dit Ok, je trace Blue Delph, tu vois. Juste ces deux informations-là permettre de gagner le BG, ça n'a pas trop floué le vocal et c'est de l'initiative personnelle. Tu... bah en règle générale ça se fait assez bien. Euh, je veux dire euh, les mecs réagissent, ils s'écoutent. C'est à dire que dès que Naxi s'est fait pop dans cette game en vocal, on l'a entendu dire euh, je, me, je me fais une draining. Ok. Euh, donc euh, tout de suite, moi j'ai dû relayer comme 99% du temps. Il faut quelqu'un pour. <rire> et ça c'est à toutes les games. Je leur dis s'il faut aller assister une base, ce sera à prio bunkin, prio chasseur, prio DH en fonction de ce qu'on a dans l'équipe, euh, mais des classes mobiles qui peuvent vite aller défendre quelque chose, et bon, DH, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais chasseur ou boomy qui peuvent quand même tempo un petit peu si notre rogue meurt au moment où il arrive. Okay. Euh, ouais. Donc, Après ce qu'il dit là, c'est le double aspect, c'est l'aspect quelqu'un décale, aider, et surtout quelqu'un va se faire la base qui est en train d'être ghosté en face. C'est ça, ouais, moi, moi c'est ça, si euh... ça que je voulais plus dire, c'est que la bonne réaction n'est pas toujours d'aller aider la personne qui se fait attaquer, surtout si la personne a relativement une bonne maîtrise de, de, de sa def en fait. Et là il s'est fait attaquer une fois en Rock Boomy. Euh, c'est pas facile de défendre Rock en 1v2, je sais pas exactement comment l'attaqué s'est passé de ton point de vue, qu'est-ce qu'ils ont fait, le setup exact et tout, c'est un peu compliqué de le voir de loin, mais t'as tenu plus de 30 secondes, pour moi c'est 100% de réussite quoi, c'est vraiment difficile de tenir en 1v2 plus de 10 secondes. As tenu assez longtemps et la bonne réaction n'aurait pas été forcément d'aller l'aider mais ça aurait plutôt été d'attaquer la base adverse et d'essayer de, de, de dire bon bah on a confiance dans la capacité du rogue ADF, s'il dit je suis fine, je suis fine, il a juste call qui se faisait attaquer, qu'il a envie d'avoir quelqu'un mais il n'y a pas eu de précision genre mode il me faut pas quelqu'un dans les 5 secondes c'est juste il me faut quelqu'un il ben, y en a une personne qui back, ton Boumi il sprint, il va derrière, et le DH, il saute et il attaque. Et puis, de toute façon, quand, quand la team adverse va se rendre compte que le DH a sauté et a 10 engage pour aller Blue Delphes, ben, ils vont mettre une ou deux personnes pour le suivre aussi. Et dans tous les cas, ça aurait créé un certain déséquilibre dans le team fight middle qui va vous permettre de gagner. Si jamais ils ne le suivent pas, c'est une troisième base gratos. Si jamais ils le suivent, ben, vous êtes toujours un nombre égal middle et que ça n'a pas changé grand-chose dans le fight finalement. tu vois. Ouais, ouais. Donc c'était juste bon, ça que cool. je voulais dire. Ben, ça, et ça, c'est valable pour tous les BG, c'est pour ça que je le dis maintenant. Arati, euh, Gilneas, Deepwing Gorge. Du coup, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, Deepwing Gorge, Gorge des vents euh, bouillonnants ouais. et vent ce... caverneux. Vent caverneux, ouais, pardon. Et ben, ouais, c'est de... le même principe. C'est ouais, surtout dans les bases à 5, dans les BG à 5 bases, des fois c'est plus rentable d'attaquer et très souvent c'est plus rentable d'attaquer finalement et de shifter un petit peu les, les placements des bases que d'essayer de venir en def au final parce que du coup tu, si, si la def est ratée, bah, tu perds tout. Alors que là si la def est ratée en 1v2 mais que le DH a pris le v 200 finalement vous avez juste fait un trade pour un trade tu vois. Ouais, Ça ouais, vous si laisse le temps de... de pour deux bases et par contre dans la décalomide il y a un cafouillage qui se crée et dont nous on peut tirer notre épingle et finalement ouais. ramasser le drapeau ouais. dans l'autre c'est ça ah. exactement, donc c'est un peu chiant dans le sens où tu es obligé du coup de faire confiance à ton rock qui défend un v 2 ouais, ça. Ça, euh, ça dépend du niveau individuel de la personne qui va défendre, de la personne qui va aller attaquer et ce qui sera peut-être suivi par quelqu'un c'est ça et ça dépend du coup du niveau individuel de ceux qui restent au fight et qui arrivent ou non à profiter de, cet à profiter avantage de cette. avantage qui se dessine exactement et, et c'est pas On... du tout facile, c'est pour ça que j'adore le RBG hein. <rire> c'est ah parce bah, que travail, le hein, RBG c'est un, un mode, un mode euh... de jeu vraiment génial où il y a énormément de choses à appliquer et à mettre en place euh, mais ouais, je pense, voilà, essayer de laisser peut-être un peu plus euh, Naxi euh, attaquer, en tout cas là, c'est ce qu'on a vu sur ce BG-là, après on, euh, à voir sur un autre. Bah, en, en général, moi, j'ai l'impression que, pl... alors c'est, bah après c'est une impression, hein, mais que plus j'attaque, plus ça se passe bien dans la partie. Mais, euh, mais... c'est aussi jugement personnel, mais c'est juste que... C'est vrai que euh, une fois que tu arrives à faire la différence, si tu arrives à la faire, hein, évidemment c'est pas forcément toujours le cas, mais que ça crée vite des confusions en face euh, qui amènent une, à plus de facilité au final au niveau de la partie. Ah bah et... de toute façon, euh, c'est l'intérêt d'avoir des rogues et c'est l'intérêt de ghoster en RVG, hein. des fois il faut même pas hésiter, hein. clairement comme tu l'as dit quand, quand je parlais du ghosting, il euh, y a même des fois où le ghosting quand tu es en train de dominer c'est une très bonne des choses alors euh, c'est pas forcément une strat que j'affectionne personnellement mais c'est pas du tout une mauvaise chose que dès le début de la game juste dans les 30 premières secondes tu dis je prends ma base et j'attaque tu vois et de ouais. toute façon vous avez un DH c'est l'avantage de jouer qu'un DH en RBG c'est que normalement il voit le counter ghost ou pas tu vois et en plus, il est tellement mobile que c'est pas possible qu'il y ait une classe qui parte en même temps que lui, middle, et qu'il arrive pas en même temps ou en avance. C'est impossible. En plus, s'il joue Night fait, ouais. je vois pas quelle classe va arriver avant lui à Draenai, en fait, s'il l'a vu partir. Ouais, c'est clair. Donc, mais euh... après, moi aussi, il y a un truc, c'est que, tu vois, en tant que joueur de rogue, euh, je sais que c'est forcément beaucoup plus plaisant pour moi d'aller attaquer que de défendre. C'est logique. Vois, oui, oui, ouais, bah. <rire> Bien sûr. Mais, mais du coup, j'ai toujours peur que dans mes choix, ce soit à cause de ça que je veux faire ma décision, plutôt que qu'est-ce qui est le plus pertinent. Parce que du coup, forcément, c'est plus rigolo pour moi d'aller attaquer que de rester défendre une base. Et du coup, euh, vu que je sais que bah, humainement, on va toujours vers ce qui nous fait plus plaisir, <rire> bah, j'ai peur que ce soit tu vois, que ce soit ça qui prenne mes décisions et du coup, ça me fait pas mal hésiter. Tu vois je sais pas si Tu vois ce que je veux dire je vois Après, que tu... en vrai, euh, souvent, moi, je te stoppe dans ces moments-là et je te dis, euh, pour telle ou telle raison, je pense que même si c'est le choix le plus plaisant, c'est pas forcément le choix qui a le plus de chances de nous rapporter de l'efficacité, euh, bah dans cette game, du coup, ça s'est produit. Hein, on en a discuté après. Effectivement, le profil du rock qui défendait la base en face euh, était euh, énorme. Et je me suis dit que dans ton 1v1, tu gagnerais pas contre lui. Et donc, euh, j'ai préféré te laisser en défense pour pas avoir besoin de solliciter quelqu'un pour aller potentiellement euh, cover. Je vais utiliser cette arme là euh, la base que toi tu ghostes si quelqu'un l'attaque parce que tu restes en def et nous on garde notre avantage au mid. Après il euh, y a d'autres situations où effectivement euh, si le mec en face euh, il est moins bon, c'est une autre classe, euh, il a attaqué récemment donc je sais qu'il n'a pas tous ses cooldowns, des trucs comme ça, euh, c'est des infos supplémentaires qui viennent s'ajouter qui vont me donner moi le choix de dire là c'est peut-être un meilleur timing, euh, peut-être que ça nous apportera plus maintenant ou contre cette classe ou pour telle ou telle raison. Euh, mais effectivement, j'entends ça, c'est sûr que bah, ouais, dormir sur une base et, et perdre la game, ouais, c'est frustrant. Il va falloir, quitte à perdre des points, juste, aller attaquer ces ghosts. Surtout, par contre, là où moi, selon moi, de ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, là où je pense que ça pourra nous apporter le plus dans notre réussite, c'est sur les timings, justement, que tu identifiais, Willios, où on perd le teamfight. ouais, ouais clairement, ça, c'est vraiment Quand des on commence à idées, perdre le teamfight, ouais. il faut faire bouger notre rogue, et ça, ouais. c'est un truc sur lequel je suis lazy. Euh, et que je ferai davantage. Ça, c'est clair. Après, effectivement, je reste convaincu qu'il y, y a des situations dans lesquelles envoyer mon Rogue attaquer sur X ou Y classe, X ou Y personne, là, je parle de niveau, mmh. euh, ça marchera ou ça marchera pas. Mais le problème, c'est que, alors je sais que de ce que tu avais dit, tu avais l'air de dire que tu jouais Rogue, mais comme je te dis, en général, enfin, moi, je parle en tant qu'URL, c'est mieux de laisser la personne qui gère son boulot euh, décider par lui-même. Dans le sens où même si okay. toi, tu, tu pourrais me dire que je suis multi quoi en rogue et je suis meilleur que moi, je te dirais d'accord... Mais c'est pas toi qui joues le rock dans le BG donc mieux vaut laisser au rock euh, la, la liberté de prendre son initiative, parce que lui, c'est ça, exactement, s'il si, si, si, si est honnête avec vous, et qu'il n'a pas envie de faire perdre 9 personnes, il prendra pas des risques inconsidérés, son choix sera motivé par euh, la capacité de faire gagner la team, et pas forcément par, euh, par son envie de jouer, en fait à part si c'est un salopard dans l'âme et qu'il a envie de faire perdre 9 personnes, euh, non, bah non, dans pas la pas. réalité, il va prendre la décision lui-même de dire « ok, là on est en train de perdre, je devrais peut-être attaquer, ok, là il a plus de CD, ou peut-être que moi j'ai tous mes CD, je devrais y aller, ou... » Peut-être que lui, il a remarqué une certaine tendance que toi, en milieu fight, teamfight, t'as pas vu. Et que... Et voilà, c'est... Comme pour ton DH, comme pour ton Boomy, comme pour le tank, c'est un peu des rôles clés qui, selon moi, c'est ça exactement, ne doivent pas. Exactement, ça ne doit pas être motivé par le RL en fait. C'est des classes qui doivent toujours décider de ce qu'il faut en permanence. Ton Boomy, il faut qu'il soit à propos, force de proposition sur les poches avec le Rogue par lui-même. Tu vois, quand, dès que ton Boomy meurt, dans sa tête, ça doit dire bam, je suis mort. De toute façon, la team en, en face ne va pas forcément regarder où est-ce que je vais être parce qu'ils m'ont tué. Je dis à mon Rogue, viens en attaque et je passe en Suju, tu vois. Ouais, ouais. Et après, il ah, faut pas ouais. se renvoyer la balle et faire des counter call en permanence. Non, revient Middle, si, revient, non, repart et tout. Comme je te dis, en général, c'est plus productif pour tout le monde de laisser la chose se faire. Et au pire des cas, c'est pas passé, c'est pas passé. De toute façon, vous avez perdu la game là, donc. Ouais. ouais. Ok. Ouais ça fait sens hein, C'est okay. plus une vision long termiste à court terme vous allez peut-être perdre oui, des games ça. et perdre de la côte Clairement c'est chiant parce que tu vas faire des trucs Que tu aurais pas forcément tenté avant Et vous allez perdre plus de games que vous allez en gagner Mais euh, sur le long terme c'est plus intéressant dans, Où tout le monde prend son XP perso Dans toutes les situations Et voilà hein, s'il il va une fois contre le rogue Et qu'il se fait laver parce que le rogue a bien joué Ben bah, Nixa ça il va pas se dire vas-y j'ai retente c'est moi il m'a saoulé Il va plutôt dire et bon euh... ok Le gars maîtrise sa def ça sert à rien Je vais rester en def tu vois. Bah, c'est le constat que j'avais fait à la fin de cette game, en fait. C'est qu'effectivement, euh, on n'était pas d'accord. Lui, euh, bah, Naxi, qui est là, hein, m'a dit, euh, j'aurais dû essayer. Je lui ai dit, tu te serais fait soulever. <rire> il dit, bah. Et il m'a dit, et là, et peut-être que sur ce point, il avait raison. Hein. Il m'a dit, du coup, on ne saura jamais. Exactement, c'est exactement ça, il a très bien. C'est ce que j'essaie de dire. Et, et c'est vrai, c'est vrai. Donc moi, ce que j'ai tiré comme conclusion de cette game, c'est que sur la prochaine session qu'on fera, effectivement, s'il a envie d'attaquer, je vais le laisser faire. Comme ça, il se fera ses sensations et il verra à quel genre de personne il peut se frotter, et à quel genre il n'a pas encore assez de poils au menton, tu vois ce que je veux dire Ok, ok, ouais non mais je vois totalement ce que tu veux dire, mais c'est juste que c'est, je pense pour le long terme, encore une fois je suis dit une, une, une, une ouais, meilleure... quelques points au départ, pour qu'après il s'installe et qu'il qu identifie mieux les timings où justement il a les armes, et les timings où il les a pas, pour qu'on puisse tous ensemble prendre bah, des meilleures décisions euh, game après game sur un grand nombre de games, je m'entends. C'est ça exactement, et de toute façon, c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde. Je parle pour le Rogue ou le Guardian, parce qu'ils ont des rôles un peu clés dans le RBG, mais c'est assez valable pour tout le monde. Comme je te disais, là, par exemple, l'une des premières choses qu'il faut essayer d'établir en tant que team, c'est dire c'est un peu une sorte d'inspection des troupes, mais on va regarder l'interface de tout le monde. Moi, je vois l'interface de mon DH et je lui dis c'est pas possible. Tu viens pas comme ça en RBG, si t'en quelque chose. Tu vois pas les DR des stuns, ton battleground ennemi, il est à 50 mètres de ton écran. Je suis sûr qu'il l'a pas regardé une seule fois pendant tout le BG. Je lui dis, s'il te plaît, décale le haut de part, mets le plus gros, essaye de traquer des CD, mais il manque des choses. Et je regarderais ça pour l'impératif des joueurs, tu vois. C'est un peu le package PVP de WoW. Quand tu fais du PVP depuis longtemps, tu le sais euh, le sujet, entre guillemets, je sais pas si toi euh, dans tes rosters, t'as des gens qui font aussi du PVE Ben dans mon roster euh, je suis, alors je vais pas dire la seule personne expérimentée parce que c'est pas forcément vrai mais c'est 9 joueurs qui n'ont jamais fait du PVP avant Shadowland Ok, ouais, donc et donc du coup toi tu t'es dit euh, je vais repasser sur l'interface de chacun et, et leur... leur... Les aider, entre guillemets, chacun à créer une interface propre au PVP. C'est ça. Alors, on l'a pas fait euh, un par un collégialement comme ça, mais on a pris une le session, temps euh, dans et... une session, on en a discuté. J'ai leur ai dit les gars, il faut que vous traquiez tout ça. Et après, je pars, je pars du principe qu'ils ont tous envie de s'améliorer et qu'ils vont le faire par eux-mêmes. Tu vois, je vais pas ah, les couvrir. Oui. Sauf que pour l'instant, on joue. Mais si au bout de deux mois, euh, je me rends compte qu'on a encore quelqu'un qui le fait pas, ben je vais dire, t'as Ça fait deux mois qu'on joue ensemble et qu'on fait potentiellement perdre neuf personnes, enfin perdre du temps à neuf personnes parce que t'as pas eu l'envie de le faire. Tu vois. Ouais. Bah c'est Comme... que certains utilisent du LVI, d'autres add qui vont faire des conflits d'intérêts avec les trucs. Non, que bien on sûr, leur mais l'interface, ça se travaille, quoi. Mais oui, t'as des quoi, quoi, alternatives. C'est un, un peu vois. ghetto, c'est arrivé déjà plusieurs fois jusqu'à maintenant. Euh, bon machin, t'habites des buffs, on est d'accord. Bon machin, t'as bien Arena Team Tracker, on est d'accord. Bah, ouais, ouais, mais justement, avec mon rogue, avec le, le rogue du ça, roster... Euh... C'est ça exactement. Si je m'en suis rendu compte la semaine dernière avec le rogue de notre roster. C'est que... Euh, je le connaissais pas, c'est un des gars du roster qui a dit viens et tout. Moi, je connais un rogue et tout machin et on a fait une game, on a, on a joué et tout. Et puis je pense qu'il se déroule plutôt bien. Mais le gars, ne jouait quasiment avec add non Il me dit, je sais pas. Quand je lui dis ce que tu peux attaquer, le gars, il a, a plus de CD. Il me dit, bah je sais pas, tu vois. Il les voit pas. Il sait pas si le <rire> gars il a des CD ou pas. tu ouais. vois. Je dis, mais vas-y, il a plus de triquettes, il a plus d'évasion, il a plus de cap d'ombre. Tu le tues Il me dit, je sais ah pas. Bon moi, je le vois euh, pas, tu comment vois. Comment ça, va bon mec Je <rire> fais <rire> quoi Je t'étrange ouais. tout de suite ou j'attends la fin de la partie <rire> <rire> non mais ouais, c'est vrai que nous aussi, bah, c'est un truc sur lequel on s'est pas mal battu, genre effectivement, les DR, bah comme tu dis, quand t'es voleur, t'arrives dans un fight, tu vois tout le monde, tu vois un DR qui se remet sur quelqu'un qui allait être clean dans deux secondes, et t'es en mode... <rire> ouais voilà, t'avais une opportunité de kill avec une smoke et de faire un truc incroyable, t'attendais ça ouais. depuis 10 secondes, et tu vois un petit DH qui passe et qui met une Nova du chaos de une seconde ouais. dans le tas. <rire> Et c'est pour et ça que ouais. tout le monde doit le faire l'effort. Après, on adonne, on demande à mettre euh, reporter. Alors là, il n'a même pas ça un... Ouais, il a, voilà, il n'a pas reporter. Euh, les, les, les trinkets ne sont pas traqués. Les CD ne sont pas traqués. c'est quand même trois gros manques je trouve personnellement, tu vois. Bah, Omnibar, ATT, reporter, pour moi, c'est le minimum. C'est vraiment le, la, la, la base. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je construire. dis. Mais rien que ça, c'est déjà un bon début, tu vois. Juste prendre le temps d'en discuter entre vous. Et après... Euh, comme vous faites du classe stacking au niveau des chamans, ça c'est un autre point qui est un peu important, en général je le fais en prêtre, mais le cham c'est le même principe, faire, faire en sorte que les deux chamans apprennent à communiquer, mais plus que les autres. Parce que stacker vos CD, ça va être vraiment terrible sur le long terme. Comme je te dis, deux prêtres qui mettent deux dômes en même temps, c'est un teamfight perdu à 100%. Tu vois Donc c'est des ouais. classes, quand elles se stack, ils ont besoin d'avoir une meilleure communication et un meilleur niveau de jeu que le reste, mais juste entre eux. Il faut que toi et, ouais. et l'autre chaman vous appreniez vraiment à, à savoir un petit peu comment l'autre réagit et surtout que vous définissiez un certain pattern au niveau de la gestion des CD pour pas qu'il y ait trop de, de, de chevauchements parce que l'une des choses importantes qu'on essaye de traquer en RBG c'est l'overheal et je te conseille à titre personnel de regarder sur ta prochaine session tout l'overheal que vous faites mais euh, très souvent il y a un overheal monstrueux parce que les healers ont un peu les mêmes sensations de healer tu vois toi tu sens qu'il ouais. faut link, l'autre il sent qu'il faut link bam claquez votre link en même temps et les DP c'est le, pareil il y en a un qui sent le la le radiance etc. Temps, ouais, c est, c est terrible, ça. et bah, du coup si vous faites double link plus deux en même temps c'est foutu il n'y a plus de team fight pour ça, quand général, il bah, y, pro... y a une séquence là dans cette game qu'on a décortiquée où, effectivement, au mid, on lâche AMZ, Dome, Link en même temps. <rire> ben voilà. C'est catastrophique. <rire> Alors, moi, mais... je vois ça, je vomis, mais le problème, c'est que je, en même temps, même si j'entends bien ce que tu me dis. Et je ah, mais c'est très dur, c'est très le dur. En fait, que je RL en parallèle. Waouh. Wow. <rire> non, mais c'est pour, ouais, et... pour ça que je te dis que le but, c'est pour ça que je te dis que le but, c'est de le dire en amont. En fait, juste décidez-vous que par exemple, dans une situation critique, ce sera d'abord tel CD qui partira en premier. Par exemple, tu dis, c'est ton prêtre, c'est lui son rôle, c'est dès qu'il sent qu'il manque un gros CD, c'est lui qui mettra son dôme en premier. Et ensuite, euh, Krapahis, si vraiment il le sent, il mettra... Mais toi, tu vas essayer de hold en dernier ton ligne. tu vois, tant que tu n'auras pas... pas vu le link de Krapahis, le dôme et la MZ, ouais. bah, tu n'appuieras pas sur le tien. Tu vas juste vous, vous décidez, un peu comme en PVE, tu vois, hein. vous, vous décidez d'un ordre de CD, euh, de manière informelle comme ça, et vous essayez de les respecter, et ça va déjà vous soulever un... Hein, je veux dire, ça vous enlevez une grosse épine du pied et qui est que l'overheel et l'Overlap de CDDF, c'est trop important. Enfin, du coup, en RBG, c'est l'un des plus gros problèmes que la plupart des teams ont. Ouais, mm -hmm. ouais, ok. Euh, ouais, c'est mieux à, à l'avance parce qu'en plus, nous, euh, bah, ça dépend, j'imagine, de partout, mais nous, le team caller, quelle que soit notre équipe, il est très, très présent sur le vocal. Ok. Euh, du coup, c'est dur de faire partager des informations. <rire> oui, bah, ouais, euh, c'est quelqu'un qui... Bah, ouais, ouais. Ouais, parce qu'on met de l'avant, on met de la, la, la, la, la ténacité quand on target call. Histoire que ce soit bien suivi et que ce soit clair et ça bouge beaucoup parce que ça va en rotate suivant les CDF en face, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est dur de rajouter des voix et des infos par au-dessus parce que euh, du coup, à, à un moment, soit le teamfight s'endort parce que le de couleur bah il est en mode, euh, bon bah, vas-y, parlez, soit, euh, soit bah, il n'entend même pas parce qu'il est à fond dans son truc. C'est ça, et c'est pour ça que juste... On prendra le temps de faire une session euh, avant que vous faites ce, une autre session de RBG, bah, vous prenez le temps de discuter entre vous et de déterminer certains patterns. Quand vous avez deux druides, bah, qui met l'inert sur qui, le prêtre sur qui va mettre la pi tout le temps, qui va claquer son CDF en premier. Moi, je sais que voilà, je joue avec deux prêtres aussi, compos standard. On a pris le temps de discuter entre nous et de se dire voilà. Alors il y a un prêtre, il va être plutôt l'accès offensif. Alors il va jouer avec euh, avec le sombre archange et pas avec le gros dôme, il jouera petit dôme. Comme ça déjà, il aura moins tendance à overlap son dôme et que ce sera moins important. Et aussi lui, c'est le le prêtre offensif, il fait que mettre de la taux de en DPS et l'autre, c'est le prêtre heal, c'est lui qui appuie sur ses radiances. Et du coup, vu qu'on a déterminé que c'est ce prêtre-là qui fera ses radiances en prio, et que l'autre, il fera les radiances que en moment très critique de teamfight, ce sera le premier qui aura le droit à l'innervation. Du coup, on a défini deux boomies. ben ce Boomy là tu mettras l'inervation lui toujours en premier et toujours à peu près dans les dix premières secondes de teamfight, parce que c'est notre prêtre qui va pump les radiances, tu vois. Et du coup, il aura besoin de ton innervation. Juste, on a défini ce genre de petites choses très simples, comme ça, où pareil, les deux Boomy sur le root beam. Il y en a un qui sait qu'il doit route beam le premier trinket du prêtre, Dès qu'ils vont un Trinket en face sur un des deux prêtres, c'est lui qui mettra son root beam. Et inversement, le deuxième boomy, lui, il va attendre une situation après que... En gros, il va attendre que le premier root beam soit passé avant de mettre le sien, pour pas qu'ils appuient tous les deux sur leur touche en même temps. Et on a juste pris le temps de définir. Pareil pour les grips. En BGA flag, on a dit... Ce prêtre-là, tu grippes toujours en premier, ce prêtre-là, tu grippes toujours en deuxième. Vous installez un, un truc qui permet de traquer les CD des autres, tant que tu vois pas que l'autre prêtre, il a pas appuyé sur son grip, tu t'appuies pas sur le tien. Et au pire des cas, même s'il le fait pas et que ça te fait chier, tu le fais pas, c'est pas grave, on en rediscutera après la game, tu vois. Juste que tout le monde comprenne qu'il a son rôle qui est plus ou moins important, et que bah, du coup, ça évite de devoir flouder en pas milieu, « Ah, moi j'ai mon grip de up, ah, moi j'ai le bump, ah, moi j'ai ci, moi j'ai ça, » et ça part euh, très vite euh, en cacahuète, quoi. Juste décidez-vous des petits patterns comme ça sur les CD importants et majeurs comme la Darkness, le Dome, les Link, le Rootbeam, je sais pas trop en chamille après. Ouais, il faut set up un peu en amont. Un minimum, c'est ça, exactement. Ça soulève d'autres questions dans ma tête. À combien t'évaluerais toi l'importance de la compo Je m'explique le fait qu'on n'ait pas d'affli le fait qu'on joue double cham. Est-ce que selon toi c'est grave Est-ce que selon toi ça peut porter ombrage à notre réussite aussi euh, parce que je vois énormément de, de, de h pale double disque. Euh, on a même on a un prêtre, pas de pale. On en a dans des teams inférieurs qu'on pourrait faire monter. Un hein. crappé euh, qui joue donc ersham, là, euh, il a aussi un pale autour de 1800. On pourrait tout à fait faire monter. Euh, en fait on est parti nous sur cette dynamique de jouer plutôt avec des potes parce qu'on est dans une ville PVE mmh. J'ai monté une activité RBG mais je l'ai fait avec ceux qui étaient motivés, qui étaient volontaires ouais. euh, Donc on a fait ça un petit peu comme on a pu avec ce qu'il y avait de disponible et on est resté sur la compo euh, bah voilà, Les gens à qui ça a plu ils sont toujours là et donc la compo c'est un peu toujours la même okay. euh, Est-ce que selon toi il manque dans notre comp des choses indispensables Est-ce qu'il nous faut cette affliloc à tout prix ou est-ce que c'est pas la peine parce que moi, j'en souffre, je vomis en fait à toutes les games de ne pas avoir d'affilée et, et de marcher à deux à l'heure toute la partie. Enfin, voilà. Bah, la, la, la, la réponse est plutôt simple. WoW, c'est un jeu qui est meta-based, comme la plupart des jeux vidéo modernes. Et au bout d'un ouais moment, ton objectif, tu l'atteins à travers la méta. Vous êtes, vous, vous, avec toute la volonté du monde, la meilleure compo contre une compo entre guillemets supérieure où les gens sont moins bons, bah, la compo supérieure a largement des grandes chances de win. Donc je vais pas te dire que c'est indispensable et tout dépend de vos objectifs. Si tu me dis euh, notre objectif c'est le OTA, je te dis bah tu vires direct les deux chams, tu vires le DH. Euh, potentiellement tu vires l'un des trois cacs et tu remplaces ça par Boumi et Affli et oui, problème oui, il est réglé et Affli tu vois. Rogue, 3 cac, Descartes, Red War et Même 3 et... cacs c'est déjà beaucoup, alors c'est pas nul du tout Mais 3 cacs c'est difficile à jouer Les compos hybrides quoi, 3K? 3k Double boomkin alors Ouais. En plus de la fli je veux dire, ouais. tu mets un LM, un mage feu un, un, un LM ou deux boumis Ok, on n'ira pas sur du mage, pas de chasseur non, alors c'est pas que c'est nul, hein, naze, hein, mais... Non, non, c'est enfin, pas, pas du tout nul, okay, mais... Euh... Il faut mieux jouer pour produire la même chose, quoi. Exactement. C'est juste que c'est Flavor bien. of the moon, c'est L'élème, il était déjà trop fort et il a reçu un buff incroyable à 9.05. Euh, on commence à mettre des champs LM dans les compos alors qu'on n'en mettait pas avant. Le Hunt, depuis le début, est seul, il a fait que nerf, alors même s'il est pas nul, il a pris deux nerfs depuis le début, donc euh, il est juste mathématiquement moins fort que l'élème pour, pour pas grand-chose, tu vois. Donc, c'est ouais. juste ça en fait. Un, un très bon hunt 3kxp, je le préférerais à un LM à 2kxp, c'est sûr. Ah bah, tous les jours, bien Mais l'LM, ouais. suffit qu'on fasse 50 games ensemble et qu'il qu prenne un peu les réflexes de ce qu'il doit faire en RBG. Et je, je, je, je, je, je suis convaincu qu'il sera 100 fois plus utile dans un teamfight qu'un hunt à 3kxp. D'accord. Il va juste okay. poser son Sky Fury, il va faire garder une tempête, il va faire éclair, éclair, et quelqu'un sera mort, tu vois. Donc, je me dis, ah, c'est ouais, cool d'avoir un HM LM, tu Stand vois. petit Keeper Sky Fury, boum, c'est bon. ça. Donc, oui, là, clairement, votre compo va vous poser des problèmes. Euh, je pense que voilà, 2K4, de 2K5, de on peut commencer à se poser la question de la comp. 2K4, 2K5 MMR, à, euh, ça va commencer à. à quoi, M... 2470 au top. Ouais. Là, on tombe que contre double disco HPAL. Il n'y a pas de DHDPS en face. Et un évidemment. Il y a, a, filoc, a... Oui, y a <rire> des Filoc un... dans toutes les games. Euh, donc ouais, on, bah, le constat s'est fait petit à petit par la force des choses. Hein. On, notre comp est atypique. Bah totalement. Après, ça veut pas dire que c'est pas possible, mais oui, il y a Je pense qu'au-dessus de 2 k 5, jouer une compo atypique, ça demande que les 10 joueurs euh, aient une très grosse XP. Tu... D'accord. Bah, Un peu par le principe. principe que pour la plupart, ils ont pas ou peu d'XP. Il vaut mieux qu'on aille chercher de la compo meta slave, quoi. Si, vous voulez, si votre objectif c'est aussi de pocher deux 4 pour avoir les armes de 133 et vous ah bah faire ouais, kiffer ouais, et ouais, tout, alors. bah ouais carrément, euh, carrément à 100%. D'accord, ok. okay. Bah il te c faut bien, un LM, des... il te faut un Affli, il te faut des DP. Euh, alors hey rigueur, tu peux, tu peux enlever un DR-cham et mettre un euh... PAL à la place et garder un, un ah, r j ai j ai de quoi et quoi un... Euh, j'ai de quoi faire tourner double prix à PAL euh, et LM. Okay. Sans bouger la comp, parce que j'ai pas par contre c'est un Affli, euh, ça viendra. Euh, mais ouais ok. Ok. J'avais besoin de savoir, si tu veux, bah, à quel point c'est important, où ça peut se pallier. Ça peut euh, se pallier mais par l'expérience des dix. Par le, le niveau individuel. C'est ça, exactement. Ouais, on est d'accord. Ok. Ok, très bien. Malheureusement, bah, la ça se d'ombre, peut... pour moi, euh, le rogue en teamfight. Euh, gros point d'interrogation. rogue en teamfight, dans ma tête jusqu'à maintenant, c'est à éviter au maximum. Euh, pourquoi Parce que bah, quand t'arrives en teamfight en rogue et que t'as en face uh, red des cas war, tu, tu te fais laver hein, concrètement, <rire> euh, tu te fais focus instant et comme t'es une chips, bah tu forces beaucoup de choses sur toi ou alors juste tu meurs euh, pour pas forcément beaucoup d'income de DPS encore une fois, hein, comparé à un DK, un war ou un red euh, qu'est-ce que ça vaut pour toi d'envoyer un rogue au teamfight Est-ce que tu le fais Est-ce que tu le fais souvent Est-ce que tu évites de le faire au maximum sauf quand vraiment c'est nécessaire je, je peux ajouter un truc là-dessus. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, Tu diras aussi ce que t'en penses. Hein. Mais pour moi, du coup, le Rogue en Team Fight, il est bien sur des moments où tu sais que, par exemple, euh, bah, si tu l'envoies caper une base, ou il y a un tank, par exemple, qui a encore tous ses CD, c'est pas forcément value. Et pour moi, si le Rogue a tous ses CD offensifs, il peut venir 20 secondes de Team Fight, il fait un K6, un Smoke, il fait des rota de stun, et il met une énorme pression sur les, les healers, mais pas forcément sur un target call, à part sur la Smoke où il va, call, il va prendre au-dessus du target caller et faire un appel là-dessus. Le reste, il va faire tourner ses rotas de kick, de stun, de contrôle, de cécité, voire sur les healers, pour essayer de mettre un max de pression. Et une fois qu'il a vidé son burst, parce que de toute façon, un rock sans burst ne sert plus à rien, bah, il repart et il va essayer de mettre de la pression ailleurs. ou Voire même, il va def et on fait tourner, on met le tank, le tank en attaque pour essayer de faire chier tout le monde. Ok, mais bah, du coup, vous avez des... Euh... Vous avez des BG spécifiques en tête Parce que là, clairement, sur un, sur un BG, on est d'accord, sur un BG 5 base ou sur un BG euh, du Cyclone, vous ne vous mettez jamais les rogues dans le teamfight. Non, pas le Gineas, par exemple. Par exemple, ouais. sur le BG, ok, donc pour voilà, c'est plutôt Gineas, euh, Kotmogu, euh, et mine d'éclats d'argent, si j'ai bien compris, un peu, et les BG ouais, à flag. Ou des BG à flag, éventuellement. Et les BG ouais, à flag. Ouais. Alors, euh, pour les, alors, du coup, c'est du cas par cas. Euh, pour les BG à flag, ça va dépendre du tank adverse. Si le tank en face, c'est un Guardian, j'envoie mon Rock dans le Team Fight sans réfléchir. Ouais, parce que ça sert à rien. Parce que ça sert à rien travail. de le traquer et de le, voilà. de le maintenir dans la base, parce qu'en vrai, un bon DH Guardian, enfin, un bon Guardian, même s'il a un Rock sur lui, il va pas ouais. mourir, il va faire Je une bonne route de CD, C'est ça, voilà, il va incarner tout. Donc le Rock viendra toujours Team teamfight. Euh, dans Mine d'éclat d'argent et euh, dans Côte Mogu. Euh, alors plutôt pour Kotmogu, euh, évidemment, le Rogue a pas le choix de Team Fight, parce que de toute façon c'est du 10-10 v au début. Et à partir du moment où le premier Team Fight est passé, je laisse mon Rogue en freelance. Je lui dis, tu fais ce que tu veux du BG, tu te démerdes, mais tu vas faire chier les porteurs, tu vas saper les gens, et tu fais, tu, tu fais ta live grosso modo. Moi je suis plutôt euh, Team, je laisse mon Rogue faire sa life et je sais très bien que son objectif, lui, ça va être d'emmerder les gens. Si, sinon de toute façon, il ne jouerait pas Rogue de base. Donc euh, <rire> s'il joue Rogue, c'est qu'il adore emmerder les gens. Donc je sais qu'il fera bien son taf, tu vois. Donc euh, en Kotmugu, je lui dis, tu viens avec nous au fight au début. Comme tu l'as dit, euh, Naxi, euh, bah tu, vas, tu vas être plutôt dans la disruption euh, que dans, dans le DPS, tu vas aller sur les healers, tu vas les contrôler, tu vas mettre une smoke qui est critique sur un gars qui a plus de trinket, tu vas override le call de ton RL en lui disant « Ok, attendez les gars, 3, 2, 1, je kill lui en one shot ». Donc il a des outils très forts dans le teamfight, je sais pas si vous avez eu l'occasion de rencontrer des rogues à ça, mais il y a beaucoup de teams qui Attour. reviennent… Ouais. Ça revient, ouais. ça non, revient, c'est ça ouais. la, la méta du rog à ça revient. À savoir que dans la méta RBG, les rogs n'ont jamais joué sub, c'est la première extension où les rogs jouent sub depuis que les RBG existent, donc depuis Kata. Euh, ça a toujours été only à ça, pourquoi Parce que tu as du DPS monstrueux et tu appliques une, une mortal strike en AoE avec ton éventail de couteau. Donc tu arrives dans un tu fais un éventail, tu as 10 personnes qui prennent 25% de heal en moins, instantanément c'est beaucoup trop fort. Et en plus, tu as les utilitaires du rog basique qui sont les contrôles et les stuns et tout. Donc il euh, y a quand même des rogs très axé team fight et c'est souvent les Assa. Les subs ça va être euh, du coup situationnel par rapport à ce qu'on disait. Euh, pour moi c'est plus comme l'a dit euh, Naxi, dans le sens où le rock je le trouve trop fort en team fight, mais il est trop fort pour une période très courte et du coup bah, il va juste venir le temps qu'il qu qu ait son... Son, sa, entre guillemets, son, son, son power spike tant qu'il a des cd il vient dès qu'il a pas de cd il vient pas l'exemple pour moi c'est mine d'éclat d'argent euh, en mine d'éclat d'argent tout très souvent ce que les teams font c'est qu'elles envoient tank rogue sur euh, le off carte euh, et le, le 8v8 là lava bah, moi justement j'évite de faire ça je trouve que ça sert à rien mon rogue a full cd j'ai pas envie qu'il aille def alors je vous dis tu viens avec moi au team fight tout le temps tu... En mine éclat d'argent, je veux mon rock quasiment en fight tout le temps. Je lui dis, dès le début, on va à 9 lava, le tank, il se démerde sur son off cart Même s'il est un V2, il se démerde, c'est pas mon problème. J'envoie mon rock en fight. Au pire des cas, nous, on a un joueur de plus, donc on va forcément gagner le lava. Et en plus, avec un rock dans le team fight, ça va au point de nous permettre vraiment de réussir à les dépop. Et euh, une fois qu'il a vraiment pu de CD, bah là, il vanish et il va rejoindre le tank, mais moi je, suis, moi je suis pour avoir un Rogue dans le teamfight la plupart du temps tant qu'il a décédé, parce que euh, voilà, hein, il peut duel un healer, il duel un prêtre, enfin il blinde un prêtre, il kidnail pas et il duel le troisième healer, ben, bah, il n'y a plus de healer en face pendant 8 secondes. Tu. Donc euh, il, a, il, a, il a des outils qui sont différents, plutôt stratégiques et contrôle que du DPS, il apporte pas tellement de DPS que ça, mis à part un clutch one-shot sur une smoke. Ça veut pas dire que ça sert à rien en teamfight. Donc euh, je serais d'avis à le laisser quasiment toujours venir faire les fights dès qu'il le sent. Tu. Par exemple sur, sur Mine d'éclat d'argent c'est un peu le BG pour moi qui est représentatif du travail du Rogue, c'est que très souvent donc le tank rogue vont jouer de, de, de concert. Si vous êtes côté Ali, bah vous allez envoyer le tank jouer terre en, en haut, et le rogue il va venir au Team Fight. Dès qu'il a pu de CD, le rogue il va repartir pour assister son tank, et dès qu'il a décédé, il va revenir au Team Fight et ainsi de suite. Et c'est à lui de juger de ça en fonction de ce qu'il voit avec son tank. Tu vois, si son tank lui dit « je suis fine » et qu'il est full CD, peu importe ce que le RLI dit, go en Fight et go blaster des gens. Tu, vois, tu pop ton ventir si t'es ventir, tu one-shot un healer sous smoke ou un DPS, et basta. Quoi. Euh, donc ouais, moi, je suis plutôt, euh, plutôt rogue teamfight, plus que Rogue pas teamfight, mis à part, comme on a dit, les BG à Flag quand c'est un Guardian. Quand c'est un Guardian, il n'y a pas d'intérêt à, à le suivre, donc euh, le Rogue, il va venir teamfight avec nous, au moins pour le début. Et une fois que le teamfight est passé et que le Guardian en face à le Flag, bah, mon Rogue décroche et va l'emmerder un peu. Euh, Kotmogu, bah, c'est freelance, YOLO style, il fait ce qu'il veut. De toute façon, euh, il suffit qu'un gars, il est, il est sans stack sur une orbe, il va open à l'embush et il va le one-shot. Enfin, du coup, à la frappe ténèbre. Et. Euh, sur Gilneas. C'est peut-être le BG le plus difficile sur lequel je sais jamais quoi faire, étant donné que moi je joue Rogue aussi. Euh, moi j'ai peut-être un peu trop souvent confiance en ma capacité de tag, donc je vais rarement dans le team fight et je vais toujours attaquer l'Aitaus en 1v1, peu importe la classe, à part quand c'est genre un, un Ret ou un Hunter, j'y vais pas, mais si c'est un Guardian ou un Rogue, je vais y aller. Euh, mais ça c'est de par le fait que j'ai peut-être trop confiance dans ma capacité de tag et que j'ai peut-être une meilleure expérience que la moyenne, mais sinon... Quand c'est pas moi le rock, je lui dis de venir Team Fight. Je lui dis toujours, on Team Fight à 9, tu mets le Guardian en def et tu viens Team Fight à 9 avec nous et euh, on prend le rock. quoi. Je vois pas trop d'intérêt de le faire attaquer Lighthouse euh, contre certaines classes, en fait. Par exemple, si c'est un Guardian, je lui dis, tu attaques Lighthouse, à la seconde où il a appuyé sur le Trinket Incarn, tu vanishes et tu reviens avec nous dans le fight, tu vois. Et au pire des cas, tu t'es tu, tu ouvert une fenêtre 2 minutes pour pouvoir le caper quand on veut, tu... Juste, t'es parti lui faire un coucou en fait, simplement, coucou, tu trinkets, tu car incarnes, allez hop, je repars au teamfight et je vais aider mes potes, et euh, ensuite, bah, tu peux même envoyer ton Guardian Ghost et attaquer l'autre druide en face, hein, en 1v1, un Guardian full CD contre un Guardian no CD, c'est un free cap, hein. le Guardian il arrive, il met un clone, il met une hibernation ou un Roar clone ou ce que tu veux, et il cap la base tout seul tranquillement, Il hein, n'y a pas trop de stress quoi. Donc c'est un peu la strate que j'aime bien faire en Gilneas, ce qui counter assez, régulièrement, les, les, les gens qui aiment bien attaquer euh, direct quoi. Mais moi je bah, jusque là c'est ce qu'on faisait aussi. Okay. Hein. Excuse-moi je, je te Non coupe, mais vas-y t'as euh, raison t'as raison. Sur Gilneas en particulier c'est ce qu'on avait tendance à faire. Alors pas jusqu'à très récemment, mais on est tombé sur un mec, un pick-up qu'on a pris un soir qui nous a dit bah là euh, les gars, go à Neuf Moulins en fait hein, euh, Parce que moi perso alors, c'est pas impossible peut-être de l'expérience qu'on avait avant, mais disons que notre ancien tank en tant que DH subissait souvent euh, un agro assez early sur Lighthouse. Ah bah ouais. Euh, et du coup, euh, j'avais tendance à le faire cap Lighthouse au début de la game, à demander à mon Rogue de rester un peu mi-chemin, le temps que nous on identifie qui va au fight dans la team ennemie. Et si on identifie Boomkin Rogue au, au fight, il nous rejoint. Si on voit ni l'un ni l'autre, il va rester, il va aider la, la def sur Lighthouse parce qu'il sait qu'on va prendre un go à Boomkin Rogue. Et du coup il reste pas loin mais ce mec là nous a dit guys si vous voulez vraiment qu'on gagne le fight moulin envoyez le rock faut qu'on aille à 9." et du coup maintenant on fait ça et effectivement ça marche mieux ça nous permet de prendre l'ascendant plus rapidement et en parallèle on a turn notre dh tank pour un druid tank selon moi est plus à même de tenir tout seul bah c'est ce personnes. que j'allais dire moi j'aurais jamais fait ça avec un dh tank hein. moi j'aurais moi un dh tank sur gilneas il va au team fight en tank. Hein. je laisse le rock dev ça c'est sûr ah ouais, carrément, ok. okay. Bah, DH On tank, ça pas peut pas voir. def. Dans, dans un monde idéal, DH tank ne def personne en 1v1. Il se fait caper par un druid en 1v1, il se fait caper par un rogue. Je suis sûr qu'un rate ou un DK, il est capable de le caper. DH, c'est vraiment faible pour de la def. Donc, quand t'as un DH et que t'as pas le choix parce que tu veux jouer avec lui, c'est un très bon pote, il a envie de jouer que ça, et vous n'êtes pas dans une optique tryhard, je l'envoie dans le team fight tout le temps. Je l'envoie dans le team fight parce que je veux pas le laisser def. Je sais qu'un gars avec un minimum d'expérience RBG va le caper, tu... Il va le cap, ouais, c'est sûr. Ouais. Donc c'est pour ça que je lui dis tu vois au teamfight et c'est le roi et lui en teamfight, en DH tank, faut pas croire, il est quand même assez utile. Hein. Déjà, il peut déjà il peut spinner le flag en permanence, du coup euh, ça fait ouais, que tes si 3k qui vont être, c'est ça, ouais. ça, les qui vont pouvoir se balader un peu et lui il va être AFK sur le flag et en plus il a un silence de zone de 4 secondes, il a quand même un The Hunt en tank qui fait des gros dégâts malgré le nerf des 10%. Le Vortex, euh... son sigil, la, de chaîne. Ouais. Si je sais pas s'il joue avec ça, mais... Alors, pas toujours. Justement, moi, j'adore le jouer en DH Tank, mais il y en a pas beaucoup qui le jouent. Mais rien que le sigil de, de, de silence, le ban, le stun monocybe de, de, de 6 secondes, le Illidan Grasp et compagnie, un DH Tank, ça a beaucoup de puissance dans un teamfight. Donc, ouais... Euh... Mais par contre, du coup, vous êtes Guardian... Euh, si vous êtes dans une compo un peu miroir, Guardian versus Guardian en Def et Rogue versus Rogue moi j'envoie directement Rogue attaquer Mine juste pour faire péter comme je te dis Trinket Incarn et après Disengage engage j'ai bien Team Fight avec nous et je dis juste ouais, du coup à mon Team Fight, c'est euh... ça, je dis juste à mon Team Fight soyez bien conscients qu'on a un joueur en moins pendant 30 secondes et euh, faut qu'on joue Def quoi. Le premier, les les 15-20 premières secondes du Team Fight, le Rogue est pas avec nous, potentiellement le Rogue en face va pop, donc on joue safe, on n'est pas là dans l'optique de gagner le fight en 8-9 v direct, donc on joue Def. On prend pas risque, on, on prend risque, pas de risque. Pas, on... C'est enfin ça, exactement. C'est okay. ça. Très bien. très bien, très bien. Et ensuite, okay. quand le rogue y revient, je dis allez, c'est parti les gars, euh, release the kraken. Quoi. <rire> mais un Et rogue en teamfight, c'est ça, mais un rogue en Teamfight c'est très fort. Hein. C'est juste que, bah, comme tu l'as dit, c'est une classe qui est fragile mais qui, a, qui est plus utilitaire que DPS, et l'utilitaire en RBG, ça peut être quelque chose de... Voilà, hein. c'est pas pour rien que je monte en outlaw euh, necrolord de culte en hein. Moi, en teamfight, je sais rien, je DPS euh, 10 fois moins qu'un sub. Par contre, je suis partout sur la map, et je sais que je peux créer de la pression, ne simple, ne simple dire, euh, par le fait d'être fufu, en fait. Juste que la team adverse sache que je suis fufu, ça crée de la pression. Donc, euh, le rock de base, c'est une classe qui est trop puissante. Et dès, dès qu'ils vont me voir pop au fight, ils vont se dire bam le rogue il est au fight, du coup bam je vais aller au fight. » Sauf que moi je vais pop au fight, j'ai néas 3 secondes, je vais attendre que le rogue adverse vienne ou que le boomy vienne parce qu'il attendait que j'apparaisse. Sauf que je fais une petite vaniche en plein milieu du team fight. C'est ça, grappin, je pars, sauf que lui dans le milieu de l'action, il n'a pas forcément vu que j'étais parti. Tu... C'est un Très peu, bien. comme je dis toujours, c'est un peu le rôle du support sur le, le, le rogue. C'est présence in the lane, comme dirait Afromous voilà, tu... T'es puissant juste en étant là, en fait. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour être fort et pour faire peur à la team. Comme tu l'as dit, si tu vois que la team adverse a un rogue et un boomy en fufu, tu fais rien, en fait. Tu joues même pas la game tant qu'ils sont pas apparus. Tu la joues, mais sans vraiment la jouer, quoi. Ça marche. Donc, dis-toi que c'est pareil pour la team adverse. Et mine d'éclat d'argent, c'est le BG le plus dur. J'ai pas encore fait de vidéo sur mine d'éclat d'argent, j'en ferai une bientôt. Pour moi, c'est le BG... C'est sur, euh, sur l'introduction Ouais, bah ouais, c'était surtout du champ de guerre au départ. Euh, j'avais vu champ de guerre, j'avais vu euh, cyclone aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bah, R... cyclone, je l'aime beaucoup ce BG, parce que je joue prêterai Rogue aussi, du coup c'est une classe qui, qui est bien hein, dans Cyclone. Ouais, bah, c'est <rire> deux classes est qui, est qui est cool euh, dans Cyclone. Mais ouais, donc, je, je pense qu'on a un petit peu plus. Euh, on a vu un petit peu près tout. Euh, ouais, là j'ai pas d'autre... Euh, on avait dit avec, euh, avec Naxi qu'on ferait un deuxième BG, alors vu l'heure qu'il est là maintenant je pense pas, mais à l'occasion euh, Naxi euh, tu me dis, puis on voit pour faire, euh, alors du coup peut-être pas le Gilnéas. ou peut-être un Gilnéas, je sais plus, ou le premier mine d'éclat d'argent, même si vous l'avez gagné, ça pourrait être intéressant. Ouais, ouais bah, écoute, bien, je vais, je vais session, regarder encore ouais. un petit peu, peut-être avec Surge aussi, pour qu'on voit quel, quel prochain on pourra faire, mais avec plaisir pour en refaire un, ouais. Ok, ouais, ben bah ouais, franchement, moi, comme je te le disais, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je rappelle à tous les gens qui, qui ont tenu jusque-là que si vous faites partie d'une team RBG et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Euh, c'est un mode de jeu qui est super cool, qui, je pense, peut plaire autant à des joueurs PVE qu'à des joueurs PVP que est par son côté stratégique et macro-game, que plus que ouais. par son niveau de jeu individuel. Enfin, c'est ça qui les a séduits, hein, finalement. Bah ouais, bien sûr, moi, je, je comprends totalement. Hein. Et du coup, euh, ben on se dit à je ne sais pas quand, je ne sais pas quand est-ce qu'on arrivera à se recapter pour faire ça. Euh, ouais, je tiens, vous... Merci pour les infos, mais merci pas pour ton temps, tu nous as donné beaucoup de pistes. Euh, et puis encore une fois, en toute bienveillance, etc. c'était vraiment très agréable. Euh, donc voilà, bon, moi je vais bouger aussi, mais je te remercie. Et puis au plaisir de pouvoir se reparler euh, ou de te lâcher un petit, euh, un petit commentaire sur une vidéo euh, si j'ai des questions. Ça marche, mais je te remercie du coup. Allez, ouais, ciao Wios. Ciao. <rire> Ouais carrément bon, énorme, énorme XP et euh, beaucoup beaucoup de précision en fait. Ce que j'aime bien c'est que tu argumentes énormément tes retours. C'est toujours très réfléchi donc c'est énormément appréciable. Vraiment j'ai vraiment beaucoup kiffé hein. Bah on se remet ça quand tu veux. Euh, je vous rappelle encore une fois pour ceux qui sont toujours là que euh, Naxi a une chaîne YouTube également où il fait des guides PVE euh, assez avancés. Alors moi, c'est pas du tout mon dada, mais n'hésitez pas à aller voir sur <rire> sa chaîne et à lui lâcher un petit, un petit, follow si vous êtes joueur PVE ou en tout cas que vous voulez voir peut-être même pas raid, mais aussi mythique plus. Je sais pas trop. Euh... Je fais, ouais, bah, tout, tout, contenu HL, euh, PVP. Euh, même PVP aussi euh, du je coup. Je m'y attaque beaucoup. Je m'y attaque en ce moment. Euh, C'est un truc qui arrive beaucoup, mais euh, j'ai moins traité jusque là, mais par exemple, j'ai fait, par exemple, rogue en 2v2 en arène, ah. en TV, euh, etc, etc. Quels ouais, okay. sont les setups, pourquoi la classe est forte, euh, version Shadowlands, les conduits, les trucs à checker, euh, les différentes écoles de contrôle, euh, etc., etc. Ok, ben, j'irai regarder aussi, du coup, euh, ces vidéos sur les rogue euh, ça, ça m'intéresse de voir un petit peu ce que tu dis. Et euh, ben on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec du coup la team Alter Time qui, je ne sera, qui sera, je ne sais pas sur quel BG, on le verra. Je pense que je vais essayer de les motiver à faire mine d'éclat d'argent parce que j'en ai toujours pas fait un et que ce BG pour moi, comme dit, c'est le plus dur de tous, de tous les RBG. Et euh, je vous souhaite un agréable week-end. Semaine, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et à la prochaine tout le monde. Je te laisse le mot de la fin. Euh, Naxi. <rire> voilà, à la prochaine tout le monde et évidemment n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de vidéos et énormément d'expertise en or et euh, du coup bah, prenez soin de vous allez ciao tout le monde